Et bonsoir! Bonjour! Euh... Cucu à Petit Cancanou! Bonjour, Petit Cancan! Euh, on a changé euh, la lumière. On a essayé de faire un truc. <rire> Donc, on devrait être plus euh, lisse? Non, non, pas vraiment. La plus lumière. Blanc. Là, ça, le, le côté plus lisse, c'est naturel. <rire> c'est notre glow. <rire> euh, c'est notre glow euh, naturel. Et euh, non, non, non c'est parce qu'en fait, vous connaissez le principe des trois lumières, c'est-à-dire côté, côté droit, côté gauche. Mais si vous connaissez un peu plus le, le, la photographie ou autre, il faut aussi délimiter le contour. Mmh. Et du coup, la lumière doit arriver par derrière aussi. Ou en tout cas, en partie par derrière. Ouais, on est plus détaillé que d'habitude, je trouve. Euh, oui, c'est possible. Mmh. Voilà, et eh bien, euh, bienvenue. Oui, bonjour. Bienvenue, bienvenue, euh, ça va bien On va bien Tu vas bien 13 bus, toi tu vas bien Je suis blasé, mais ça va Ça t'es blasé, ça va Moi ça va, euh, j'ai passé ma journée sur une terrasse, au soleil, donc c'était bien, euh, voilà. Et puis bah, bienvenue, bienvenue. petit concanou, on espère toi aussi ça va, Et depuis mardi et donc, qu'est-ce qu'il y a Ça marche le HUD, enfin Je <rire> suis en train de me dire est ce qu'il qu a compris. Ah. Donc, on est jeudi soir. Euh, vous êtes dans Chronologie des femmes artistes, épisode... Combien, combien que c'est J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé. 25. Épisode 25 de la saison 2. Euh, de la saison 2 donc ça veut dire euh, 25 et ben 25 semaines coucou Clem lu 25 semaines de découverte euh, de parcours de femmes artistes et euh, voilà donc on commence tranquillement comme toutes les semaines par la présentation euh, la présentation de qu'est ce que nous faisons ici même si euh, tout le monde normalement euh, qui est actuellement ici présent, et présente euh, connaît le, le, le truc, mais bon, je réexplique toujours. Donc, dans Chronologie des Femmes Artistes, comme le titre l'indique, on vous fait découvrir des parcours de femmes artistes euh, on sort en qui, de on sort en euh, qui euh, ont des pratiques artistiques qui euh, se sont comprises dans ce qu'on a dans ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé, on ne sait pas, euh, les arts visuels. Donc c'est des choses qu'on peut vous transmettre par l'image, qu'on peut commenter, dans lesquelles on peut zoomer. Euh, donc a priori pas des images en mouvement. Euh, voilà. A priori. Donc, euh, a priori. Donc on est plutôt là-dessus. Et euh, on va donc découvrir les parcours des femmes artistes via leur page Wikipédia. Et c'est euh, voilà, de la lecture, de la découverte, de la discussion de la rigolade, pour finalement trouver, comprendre un peu comment l'artiste a, a fait son parcours et trouver la date de première monstration, qui est euh, la première fois que le travail de l'artiste a pu être montré un, un, un, à, dans un cercle non euh, privé, on va dire. Euh, donc pas la famille, pas les amis proches, voilà, qui, qui a eu un, une ouverture, on va dire. Et c'est cette fameuse date que nous mettons sur la frise, ici présente. Présentement présente. Euh, qui est donc une frise qui est découpée par siècle ou par euh, demi-siècle, puisque euh, il y a des endroits qui sont très chargés, notamment le 20e et le 19e siècle, puisque ce sont des euh, siècles qui ont été très travaillés, au niveau de l'histoire de l'art, et donc on a beaucoup plus de ressources, donc beaucoup plus de noms d'artistes, etc., etc., et on peut plus facilement vous en parler. Euh, voilà, donc au niveau des artistes qu'on découvre, on est sur un spectre géographique assez large, qu'on... Euh, qu'on... Euh, qu comment dire... qu'on élargit, qu'on essaie d'élargir le, le maximum possible, et euh, enfin, concernant donc les dates, je vous ai parlé des période un par siècle. On commence à moins de 100 avant Jésus-Christ pour arriver jusqu'à la date précise de 1982. Que, fait, que faites-vous Je fais des tests de lumière. Il manque pas fait, Raving Bull Non, il ne sera pas là. Raving Bell Oh Et qui va faire des blagues Bah Clem le lu là Ah bah il faut des blagues, hein euh, bon, il faut des blagues, je sais pas, Personne hein. ne va apprécier mon, mon accent, alors, du coup, ce soir. Bah, Mes accents. Euh, pourquoi Il n'y a pas que la Nubel qui apprécie ouais, mon accent, vrai. ça se trouve un replay, tu sais, il y a du people aussi. Peut-être j'ai des fans cachés. Ouais. Peut-être que j'ai une fanbase grandissante, je sais pas. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu pour le récap. Euh... Ben, après, vous savez, hein, comme on procède, on a trouvé des artistes au départ... Qui était celle qui nous venait à l'esprit. On est allé découvrir les pages Wikipédia. Et puis de page en page, on a découvert d'autres femmes artistes qui étaient linkées à ce profil. Et euh, voilà. Et voilà, on a, on a développé ça sur deux saisons, 25 épisodes. Euh... C'est pas du tout beaucoup, hein. C'est pas du tout beaucoup. Donc voilà, donc ce soir, eh ben, on continue. Euh, si je me trompe pas, on est encore dans Chronologie des femmes artistes futures 2. Dans l'onglet de la mort, euh, qui continue Oui, dans les 99 euh, Donc un... voilà, on continue cette... Alors, euh... nous, on ne fait pas partie de cette communauté des et des chineurs, euh, voilà, non. Moi, je suis désolé, je n'accepte pas. Euh, par contre, on peut parler d'un truc, parce qu'il y a eu un article qui est sorti de Numérama sur euh, la thune de Twitch. Oui. On peut en parler ou pas Bah, On en parle toutes les, toutes les semaines. Euh, tu dis que on a un compte à Malte euh, et tout ça toutes les semaines non Bah du coup on va parler de la thune. Alors on va en parler. <rire> Alors je vais vous montrer du coup ce qu'on a gagné euh, dimanche dernier. C'était dimanche ou jeudi Je sais plus quand j'ai. Non c'était jeudi je crois. Jeudi ouais, dernier ouais, quand ouais. on a eu trois euh, raids là. Ouais. Je vais vous montrer euh, ces tableau de bord. Non c'est pas tableau de bord, je sais plus. Non c'est non. Succès Bon déjà est-ce qu'on peut faire un topo du fait que nous ne sommes pas affiliés Enfin on, on pourrait l'être que pas euh, signé, euh, nous n'avons pas signé le contrat. le contrat parce qu'il euh, y, y a bizarrement une sorte de flou sur les droits d'auteur, entre les droits d'auteur américains et les droits d'auteur français. Euh, ce qui Si vous êtes un peu au courant, les droits d'auteur français euh, permettent de, de, de revoir euh, la paye que nous touchons euh, assez souvent, si on a envie, selon le contrat. Euh, mais je vais vous montrer du coup ce que nous, on a eu en tant que récompense c'est quoi, c'est récompense de, euh, je sais plus, c'est succès, succès de la chaîne. Voilà, donc je vais vous montrer. Euh, le HUD, il est ouvert, je ne sais pas. Est-ce que c'est est-ce que l'internet, il... Non. Internet, vous ne le voyez pas pour l'instant. Okay. Je vous le montre. Pip. Ok. <rire> ok. On revient sur le no HUD. Euh, on gagne des sous quand on reçoit des raids Non, non non, pas du tout. Euh, <rire> non, non, pas du tout. Alors, quand on reçoit des raids, on reçoit de la visibilité. Et ça, c'est toujours bien. Ça, ça fait nourrir des, ça nourrit des gens. Mais regardez bien ce petit onglet. Je voulais faire un, un tweet dessus, mais j'ai pas le time. Euh, nous avons. Je zoome parce que c'est incroyable. Je zoome énormément. Est-ce qu'on va pouvoir le lire Ah, il n'y aura pas écrit le total. Le business de l'Empire. Et ça, c'est l'enfer. Alors, je continue le 500 heures. Euh, voilà, avec Petit Cancan, on nous, euh, c'est point d'exclamation Cancanou nous euh, pour pouvoir faire la, la visibilité pour Petit Cancan. Voilà. Euh, et du coup, on a dépassé les 500 heures. Sachant que nous, on a une, une, strict, euh, un strict planning qui est très simple. Mm. C'est-à-dire que le jeudi à 21h, on a le chronologie des femmes artistes, mm. qui normalement finit à 23h30. C'est un calcul euh, par rapport au premier épisode, en fait, c'est 2h30. demie. Euh, voilà. Euh, et ensuite, euh, le, le dimanche, euh, où normalement je fais du 14h-17h, donc c'est à mm -hmm. peu près le même, le même temps, vous calculez, ça fait 5h30, c'est ça Je ne sais pas compter. 2h30 <rire> plus 3, plus ça fait 5h30. 5h30. Vous multipliez ça par 4. Ça fait euh, 20 euh, plus euh, 22, à peu près. Euh, Attends, quoi, je vais vérifier. 5 x 4. 5 x 4, 20. Voilà. Et euh, 5 x 3, euh, voilà. 15. Donc ça fait euh, 21h50. Du coup, oui, euh, la, politique, euh, oui la politique Kappa n'est pas là. C'est pas grave. T'as été ban Non. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Alors j'ai vu aussi le euh, enfin je pense à celui avec un témoignage de Jean-Bassier et Nathalie, c'est exactement ça. Pas que de la thune, non, il y en avait en général sur un truc sur le Burnout. Et bah ben, on va parler de ça parce que justement, vous voyez un stream de total de 500 heures. Nous on l'a fait en deux ans. Alors qu'on qu fait que deux émissions. Oui. De maximum trois heures. Pour être gros, grosso modo. Oui. Donc, ça signifie que nous, on s'inflige le principe de euh, la visibilité, euh, d'après ce que j'ai compris dans le truc, c'est euh, 6 heures de stream. Euh... Nous, on fait la grève du zèle ici. 6 heures de stream <rire> à la suite J'ai pas le time, <rire> j'ai pas le time, tu n'as pas le time, je pense, de faire 6 non. heures de stream. Peut-être dans le futur euh, de l'imparfait, euh, on, on aura le time. Mais il y a aussi, je rappelle, les pauses sont nécessaires. La pause pipi, pause la pause pipi. caca... Voilà. La pose manger. Euh, la pose crotte, comme dirait crotte, euh, Il y a le, le fait de prendre son temps aux toilettes hein, aussi, je précise. Non, mais c'est super important. La <rire> okay. pose de repos des yeux. La, repose, la, la pose musculaire d'une personne qui est assise. Tout ça, faut le prendre en compte, en fait. Donc, du coup, euh, l'histoire du burn-out, ça c'est un autre truc. C'est euh, justement de la recherche aussi de... de d'avoir la visibilité, d'aller au maximum de, de ses limites corporelles, parce que c'est ça, euh, jusqu'à dépasser, en fait. Et la goutte d'eau, en général, c'est euh, euh, bah, trop de travail, plus, euh, plus euh, bah, les, les, les, les rapports sociaux qu'il y a par Internet. Donc, nous, on est à 500 heures en deux ans. C'est déjà énorme. Je vais vous dire, du coup, mmh. ce qu'on a été touché. C'est le niveau 2, déjà, en plus. Ce qu'on a touché en tout et euh, principalement grâce à The Grâce crois. au producteur, grâce à la prod Grâce à la prod du coup qui s'est enfui bien entendu euh, avec tout l'argent euh, Bien entendu <rire> euh, Je vous montre parce qu'on va revenir reven dans le HUD Regardez en bas J'ai mis l'objectif à 720 C'est un calcul uniquement basé sur le temps plus euh, le matériel nécessaire plus l'utilisation du matériel plus euh, la, la vie, la vie euh, Parce qu'en fait c'était principalement pour que toi à la base euh, mais oui, c'est pour chronologie des femmes artistes, pour qu'en fait faire fonctionner le, le string. Je me rappelle plus du, exactement du calcul, mais je crois que je l'ai noté quelque part, je pourrais vous le dire. Mais l'idée, c'est qu'on est à zéro, là, par exemple. On est à zéro parce que euh, Raving Bell nous donne que 5 euros par mois. Ok mmh. Et qu'on est déjà à la fin du mois. Donc ça se remet à jour, je sais pas quand, mais en tout, euh, vous calculez. Euh, ça fait, euh, on a eu, on a eu une chance. C'était touché de 100 euros aussi dès le début du stream. Ah oui, de la de, de, de tombé du ciel. <rire> on ne sait pas d'où. Avec un truc au pif. Merci à Mich qui est dans le Discord. Euh, et ensuite, on a 85 euros du coup de Ring Bell, euh, ce qui fait 100, 185 euros. Calculer ça divisé par 500 et vous aurez euh, le prix de revenu de cette chaîne. Attends, je te dis. Voilà. Donc. Euh, 185. Nick Bezos et c'est 1,60€, parce que si vous donnez 5 balles, c'est 1,60€. Ça fait 0,37 centimes. Voilà, et, euh, et vive nos 0,37 centimes, parce qu'on a gagné déjà plus, <rire> en vrai, que, que beaucoup oui. de personnes en fait. Qui sont affiliés, voire partenaires. Oui, et qui ont fait beaucoup d'heures pour arriver à juste... Voilà. Euh, ça. Nous on Donc, a fait très très peu, on fait le minimum, presque. Euh, on pense pas faire plus, voire on va faire moins. <rire> Donc, euh... <rire> voilà. Et ça, c'était pour rappeler que le business de l'Empire, là, on est niveau 2 déjà, ça veut dire qu'on a fait 250 heures l'année dernière, et que là, on a fait 500 heures. Mmh. Et que le futur, parce que après, vous regardez, hein, le futur, c'est mille heures. Ah ouais, d'accord, bah bravo. Comment vous dire que, que étrangement, ça. <rire> je, je vous le précise, hein, parce que moi, je le regarde jamais. C'est un truc qu'il ne faut pas regarder. De la, ça s'appelle de la gamification. Le but, c'est de vous pousser à, aller, à, à remplir toutes ces jauges. Moi, ma jauge, c'est je bois, je mange, mm. euh, je vais dehors. Ce qui est déjà bien, en soi. Voilà. En tout cas, vous, euh, vous, ne vous pressez pas. Si vous voulez euh, gagner de la fame, prenez votre temps. Et euh, pensez à votre bien-être, euh, s'il vous plaît. Euh, voilà. C'est mieux, je pense. Pour tout le monde. Bon, des bisous. Euh, C'était la fin de ce stream. <rire> du coup. On, avait fait, on a fait 10 minutes <rire> aujourd'hui. Gerbant sur 20 ce système. Et oui, exact. Toujours x2 histoire d'être accro au stats, et il parlait de ça dans l'article aussi, à la manière des addictions connues sur YouTube. Et oui, c'est hyper flippant. Et quand je dis que voilà, 0,37 c'est qu'on gagne quand même bien par rapport au temps qu'on fait. Euh, imaginez les personnes qui passent 8 heures ou 7 heures par jour. C'est très très dur. Surtout si nous, on a quand même euh, maximum 3 personnes dans le, dans le stream. Nous, on, euh, dans le <rire> ce qu'on cherche pas non plus à remplir non plus. Mais, euh, voilà. Euh, c'est très très dur pour tous les créateurs qui essayent de travailler justement à faire fonctionner et à, en, sur, à vivre de ça. Euh, c'est très très dur. Euh, ne comptez pas... C'est un peu comme un... un, comme, un nous, on, co on connaît un peu ça parce que c'est les boulots d'art en fait. C'est exactement ça. Donc on fait, en fait, on faut, faut bien se, li, se, se limiter en fait sur ça, sur à quel moment euh, on dépasse nos, euh, mmh. nos possibilités, quoi. Alors, euh, est-ce qu'on reviendrait pas dans le... Oui, on a tout pris... Oui, oui, oui c'est ça. C'est par... <rire> une disparition. Vous... D'ailleurs, regardez, la prod n'est pas là. La prod s'est absentée. Ah. Ah euh, euh, euh, euh, oui, elle, euh, je crois qu'elle en sert, hein, la prod, actuellement. Mmh. <rire> je sais pas. Pour discuter de la revalorisation. Euh... Est-ce que, est que, alors oui, parce que nous, on a fait quand même une, une courbe ascendante, hein, parce que en follower, en vrai, si vous faites euh, tous les principes de, grand, euh, de grandes personnes euh, qui, euh, qui montrent des courbes, euh, sachant qu'on a commencé à zéro et que maintenant, on est à 240 en deux ans, mmh, on est, est à est 100% chaque année. Donc, euh, euh, route tout 300 <rire> pour la troisi troisi troisième année. Hein. Je rappelle, croissance exponentielle. C'est comme ça qu'on dit. La prod à Malte. Elle est en exil dans le sud de la prod. Ah, je sais pas. La prod, si, si, elle donne de l'argent, bien sûr. Elle fournit le matériel, elle a fourni la RAM, là d'ailleurs. Vous voyez, on, on peut se permettre de parler pendant 500 ans sans commencer le stream parce que euh, <rire> l'ordinateur survit. <rire> Si, si, la prod alimente la qualité de ce stream, euh, bien sûr, depuis, depuis le départ. Mais d'ailleurs, la, la, la euh, le premier apport de production euh, tombé du ciel a aussi servi à. La lumière. À la lumière ou la webcam, non Les deux un peu. Ouais. Donc euh, Parce voilà. Que moi, à chaque fois qu'il y a un, un apport de la prod, il y a un apport de, de, de ma part. Bah oui, forcément. Parce que voilà. Parce que t'es pas prod exclusive. Quoi. Non, je suis pas prod exclusive. <rire> si, si la prod de claque un peu, je claque un peu. Normal. Très bien. Ok, ben bah voilà, Donc pour cette petite interlude de Thunas, Moulaga. Et bien-être, euh, voilà. Et bien-être. Bien-être euh, dans toute création, si possible. Est-ce que t'as fait fini? On a fini trop troupeau, du coup ouais, On va commencer sûr, à regarder hein. les, euh, les, euh, les petits trucs que nous devons regarder naturellement, c'est-à-dire... Euh, les onglets. Et c'est là où euh, c'est là où ça fait un peu un truc bizarre, non Parce qu'on va regarder des onglets où il y en a 99. Non Non, mais je pense qu'on a un peu avancé. Il doit peut-être y en avoir 95. <rire> non, mais sachant qu'on en rajoute à soin. peu près on, on en rajoute à peu près euh, 3 euh, 3 voire plus euh, par épisode donc euh, dans la dans les chronologies futures, donc c'est c'est difficile hein. Napoli on l'a fait la semaine dernière. Hop, hop. Ah, c'est encore des noms composés là. Oui bah ça ça arrive, hein. tu as fait des Galizia qui est sans doute un en retour en, Amérique... en Italie. Ok. Voilà, euh, ouais, je vous laisse sur ça. Moi je prends le tweet, je prends le tweet. Mm -hmm. Et euh, du coup. Euh... Tu veux que je regarde s'il y a de l'anglais? Ah est-ce qu'on vérifie quand même quoi Non, on n'a pas, on si, a pas si, fait si, Rebecca Salisbury James. T'inquiète pas, c'est moi qui m'en occupe. Donc il y a le Framapad euh, que tu peux Ah oui, mettre, on n'a pas, euh, euh, pas fait. Le... On n'a pas fait les outils, oui, c'est vrai, parce que j'ai tout outils, de suite. Hein. Alors il y a un Framapad qui tourne sur, euh, sur ce stream. Le Framapad, c'est euh, là où vous pouvez avoir accès à tout. Si vous voulez, je vous le montre. Ça ressemble à ça. Euh, parce qu'on a une super RAM. Regardez comment ça va vite maintenant, ah, c'est beau. C'est quand même beau. Hein. Euh, j'ai perdu ma souris, mais c'est quand même beau. Il euh, y, a, y a les noms, il y a les urls, il euh, y a tous les noms, il y a toutes les URL, sauf... Oui, alors ça va, hein. Voilà, on n'a toujours pas fait la, la description. Voilà. Et, oh, regardez, mais c'est l'épisode 25. 25, mais c'est déjà le cas. Et il y a l'épisode 24, qui est déjà mis, qui est, qui est sorti à 19h, comme d'habitude. Et, et voilà, il y a le YouTube bien entendu, donc si vous arrivez sur, sur cette chaîne, vous pouvez regarder ce, ce, ce que j'ai fait euh, comme miniature, bien entendu. Il euh, y a aussi du coup sur Twitter, si vous voulez aller suivre sur Twitter. Euh, voilà, voilà, je récupère le Frama, parce que vous n'en avez pas besoin, pour l'instant. Il est dans le chat, si vous avez besoin. Et, il euh, euh, y a deux Framas. Qu'est-ce qui se passe Ah oui, j'ai ouvert des framas. Ok. Euh, du coup voilà, euh, tout ça pour dire, euh, si vous avez besoin de le checker à notre place parce qu'on n'a pas oublié de checker, ce qui est apparemment euh, souvent arriver. le cas, euh, vous pouvez faire CTRL F, prendre le nom de l'artiste la, que je vais mettre aussi dans le, dans le chat, euh, et vérifier, euh, voilà. Celle-ci, nous n'avons pas fait par exemple. Très bien. Est-ce que tu veux que je la traduise par Google Je veux bien, parce que là, si je commence à faire le premier en anglais, je pense que je vais pas tenir. Ok, je pense. Alors c'est possible qu'il y ait encore des pauses, euh, voilà, euh, comme la dernière fois euh, pour aller aux toilettes, ce genre de truc. Euh, mmh. on, on se permet, hein, bien entendu, vu qu'on vient de le dire. Aller chercher des fruits, voilà, ce genre <rire> de truc-là. Mange... Manger une poire pendant 15 ans. Voilà, tapoter. <rire> tapoter devant le micro. Euh... J'ai fait ça Oui, tu fais ça. Ouais. Je fais comme ça Oui, souvent, je fais pas comme ça, mais avec des trucs dans les mains. Oh, oh. Mais c'est pas grave. C'est pas comme si ça s'entendait. Et euh, je pense que vous, euh, juste, vous allez pas trop voir Ninouche euh, cette semaine, oui. je pense. Elle, euh, est, euh, elle est un peu de mauvaise humeur en ce moment. Elle fait un peu la tête. Alors, Rebecca Salisbury James. Alors, attends, je vais vérifier parce que là j'ai agrandi le... Enfin, je suis connecté du coup. Euh, je vérifie la taille, que ce soit bien lisible. Ah, ah. ah bah pardon, bah tiens ah bah j'ai... Ah ouais. oh bah... Euh, oh. D'accord, bah j'ai menti, elle me fait mentir. Et on n'est pas des robots, bien entendu. Même si je joue beaucoup des robots dans les jeux vidéo, j'avoue. Euh... Elle me fait mentir, je l'ai appelée, du coup elle a dit, bah non, je, veux, <rire> je viens, il n'y a pas de... Voilà. Non mais, euh, oui, je suis heureux d'avoir de la rame. Tu sais pas euh, à quel point ça va changer la vie <rire> euh, Sincèrement, ça change une vie, clairement. Et euh, vous êtes pas des robots, clairement. Euh, ah bon, bisous à elle. Ah bah, euh, voilà, elle est venue se plaindre, calomnie, exactement, et est en train de me faire des câlins alors qu'elle plus du cul. <rire> euh, je suis heureux. <rire> elle pue du cul de la tête. Voilà, bon. Alors, du coup... Euh, donc notre première artiste de ce soir, Rebecca L. Salisbury James, qui est née en 1891 et qui est, née en, euh, qui est morte en 1968, était une peintre américaine autodidacte née à Londres, en Angleterre, de parents américains qui voyageaient avec le Buffalo Bill Wild West Show. Qui est un cirque bah, Oui euh, J'imagine oui, parce que c'est le cirque de Buffalo Bill, le cirque le plus connu euh, au monde. Ah, d'accord. Euh, elle s'est installée à New York où elle a épousé le photographe Paul Strand. Strand, Strand. Après son divorce avec Strand, James a emménagé à Taos au Nouveau-Mexique où elle est tombée... où elle s'est retrouvée avec un groupe qui comprenait Mabel Dodge... Euh, Mabel Dodge Luan, Dorothy Brett et Frida Lawrence. Euh, je pense que nous ne connaissons absolument pas les trois artistes. Euh... Euh, Mabel Dodge, je crois cité. que si, c'est possible. Mais je ne sais pas euh, si Mabel, c'est. J'ouvre tout. Homme. De toute façon, on a de la rame, euh, voilà. Quoi. <rire> en 1937, elle épousa William James, un homme d'affaires de Denver dans le Colorado, qui exploitait alors la Kit Carlson Trading Company à Taos. Elle est restée à Taos jusqu'à sa mort en 1968. James est connu pour ses fleurs de fleurs. Euh... C'est pétale de fleurs peut-être bah, je sais pas qu'est-ce que ça, C'est quoi Non, ça a fermé la page en anglais Non, ben bah non, si je passe dessus, il y a marqué. C'est où fleurs de fleurs ouais, là, euh, là, ou là où t'es En dessous, en dessous, en dessous. Ici. Large-scale flower blossom. blossom, C'est des, des... Ouais. des Ouais. Blossom, oui, c'est des... Ouais. Donc pour ces euh, bourgeons de fleurs euh, de grande taille, et ces natures mortes peintes sur verre. Elle a également travaillé sur la broderie de colcha, un style artisanal hispanique traditionnel du Nouveau-Mexique. Euh, on avance un petit peu pour voir sa jeunesse. Euh... Au revoir. C'était bien, hein, Twitch. Hein. On va devoir rester dessus. Alors, Salisbury euh, James est né à... de Nathan et Rachel Salisbury. Elle avait deux frères aînés, Nathan et Milton, et une sœur jumelle, Rachel. Elle a grandi dans l'Upper West Side de New York, avec sa sœur jumelle Rachel. Donc, elle a fréquenté l'école de culture éthique à partir de 1905. Elle était membre du Glee Club et de l'équipe de basketball. En 1915, elle est majeure de la promotion euh, du Teacher College. Et en 1917, elle et son frère Nate publient A Book of Children's Songs. Voilà. Alors, à New York et House. Rebecca Salisbury a épousé le photographe Paul Strand, donc ça en a vu, le 21 janvier 1922 à Manhattan. Les deux étaient des participants actifs dans le groupe d'artistes qu ont, qui ont montré leur travail aux galeries d'Alfred Stiglis, au 291. Euh, alors là, ils, ils, ils, je pense que tout est traduit, la galerie intime et une place américaine, je pense que c'est... Donc les deux, euh, donc, les deux euh, donc Paul et euh, Rebecca, ont été des participants actifs dans le groupe d'artistes qui a montré leur travail à la, ou, dans les galeries de Alfred Stiglis. Donc il y avait euh, 291, The Intimate Gallery et euh, An American Place. Ok. Euh, outre Stiglis et Georgia O'Keeffe, les Strands étaient proches de euh, Martin Hartley, Arthur Dove et Hélène Thor, et de Gaston et Isabelle Lachaise. Euh, euh, Martin Hartley C'est qui Martin Hartley Ah, on va pas pour ça. Ah, ça marchera pas, faut repasser et par bon, l'anglais en fait. Bon, Thor et on va vérifier après. Okay. Bon, bah voilà, on va ouvrir 90 millions de personnes En 1926, les Strands ont voyagé vers l'ouest, visitant le parc national de Mesa Verde et des villes comme Denver, Santa Fe et Taos. Ils avaient plutôt envisagé un voyage en Europe, mais comme Rebecca l'a écrit à Paul, « L'Europe sera toujours là quand nous serons d'âge moyen. Nous pouvons encore en profiter. L'Ouest que nous devrions vraiment voir tant que nous sommes jeunes et robustes, et cela a gagné, ça ne dure pas toujours. » C'est bizarre, cela a gagné. <rire> trop bizarre. Oui, bon. Strand a apprécié le Sud-Ouest et l'hospitalité de Mabel Dodge à tel point qu'elle a écrit à Stiglish et au Kiff. « Elle était si adorable, pourquoi ?» et elle a été si gentille avec nous, nous ne le savons pas. Sauf qu'elle l'est probablement pour tout le monde. Elle veut que vous veniez tous tous les deux un jour. Georgia devrait. Elle ferait de grandes choses. Georgia, venez un jour. Euh, c'est Georgia, c'est la vie. O'Keeffe. Non, non c'est Georgia O'Keeffe. Elle s'adresse à Georgia. Ah. En 1929, Strand retourna au Nouveau-Mexique avec Georgia O'Keeffe. Les deux sont restés dans l'enceinte de Mabel Dodge-Lohan à Taos où Strand a appris à O'Keefe à conduire. Les deux ont peint tout l'été. Strand et son mari sont retournés dans le sud-ouest en 1930, 31 et 32. En 1933, les deux ont divorcé au Mexique et Rebecca est retournée à Taos, où elle épousera l'homme d'affaires William James en 1937. En 1953, elle a publié le livre « Authorize Me Autorise me to Present <rire> ». C'est quoi le nom en anglais Tu peux te mettre dessus auto -autorise. Autorise Me je suppose Oui, laissez-moi... Euh... Uh, allow me to present uh, 18 ladies and gentlemen and taos. Ok. Voilà. Alors, art et exposition. Uh, James a créé des œuvres d'art au pastel et au fusain. Mais pendant la majeure partie de sa carrière, elle a principalement travaillé dans la, tec la technique de la peinture inversée sur verre. Elle a également participé au renouveau du point de colcha colonial espagnol. Elle a écrit « Ce point polyvalent, pour moi, a fourni un moyen créatif de faire une déclaration avec des points. Le monde vivant qui nous entoure, le ciel, la terre, les gens, les herbes, les arbres, peuvent être imprégnés d'une vie immédiate. » James a participé à sa première exposition de groupe à la Opportunity Gallery de New York en 1928. Elle a exposé ses peintures dans les institutions suivantes. Donc on a la date de première monstration, 1928. Je ne... Euh, donc, elle a exposé à euh, The American Place en 1932 et 1936, au Musée d'art de Denver en 1933, Musée d'art du Nouveau-Mexique en 1934. Est-ce que tu peux avancer, ah, bon, s'il te plaît Au Centre des Beaux-Arts euh, de Colorado Springs en 1939. Bon, je vais peut-être pas tout vous lire parce que c'est long. Elle a montré aussi sa broderie. Elle a également souvent participé aux expositions annuelles du Nouveau-Mexique. Du New Mexico Museum of Art à Santa Fe et à la. Pardon, je sais pas pourquoi je suis descendue. Bah, J'ai pas fini ou c'est encore. encore ouais. Donc elle a également souvent participé aux expositions annuelles du New Mexico Museum of Art à Santa Fe et euh, de la Hardwood Foundation, maintenant, qui s'appelle maintenant la Hardwood Museum of Art à Taos dans les années 30, des années 30 aux années 60. Donc ensuite, on a un petit point sur euh, où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut voir ses œuvres. Donc vous en avez à New York, au Nouveau-Mexique, enfin à Taos, à Santa Fe, euh, à Albuquerque, Albuquerque, pardon, à, encore à nouveau à Taos, euh, beaucoup donc au Nouveau-Mexique. Est-ce que tu peux avancer s'il te plaît euh, En Oklahoma, à, à Tulsa, pardon, à Atlanta, à Cambridge, et à Baltimore. Et de, dans les collections privées qu'on ne sait pas. Voilà Ça fait au fur et à mesure, il faut baisser la caméra à chaque fois. On Moi, est comme ça, la, On est comme ça à la fin Mais pourquoi je, je sais pas pourquoi. Parce qu'on est comme ça après, tu vois. Oh. On s'écrase en fait. Faut qu'on reste droit. Voilà, voilà. Euh, bah du coup, j'ai regardé pour les noms des autres dames que nous avons rencontrées, pour l'instant. Donc, belle Dodge, par exemple, si c'est une artiste... Euh... Non, c'est une riche mécène. Euh, okay. Donc non. Donc euh, non. Euh... Dorothée. C'est une peintre, on ne l'a jamais faite, du non, coup. Non, ok. Je rajoute. Euh... Frida. Euh, non plus, on ne l'a jamais faite. Auteur si allemande et épouse du romancier britannique. Bah oui, mais... Voilà. Du coup, bon. c'est une autrice. Ouais. Hélène Thor, peintre jamais. moderniste américaine connue sous le nom de Reed. Et on l'a jamais fait non plus. Ok, Et bon bah... on finit. C'est un homme, quel dommage Mais aussi, euh, il s'appelle des noms bizarres, Martson. Oui, mais ça, c est, c est, si tu as joué à Red Dead... Euh, ah ouais, mais si tu sais. as joué à Red Dead. Parce que Martson, je crois qu'il y, y, y a dans Red Dead. Ok. Euh, ce n'est toujours pas un cul. Hein. <rire> de toute façon, c'est un cul d'homme. Bon. <rire> non mais je sais mais il faut dire à Twitch Ah pardon Twitch c'est un cul d'homme <rire> Oh on va faire ban Donc est-ce qu'on ajoute 1928 dans la frise Enfin on sait oui, pas oui, si on l'ajoute Pourquoi on l'ajoute la très bah, Je sais pas Tu veux qu'on aille regarder chez Where Ça va Maninou. Non mais dans la frise ben après voilà. on va regarder ses œuvres Comme d'habitude Ok donc on fait ça elle est reposée, là. Elle est un peu rassurée, je pense. Ouais. Euh, moi, je pense que je vais aller me chercher un fruit maintenant. J'étais <rire> sûr. À tout de suite. <rire> C'est un peu... C'est un peu vide. <rire> euh, deal with me, hein. Ah, attends, attends, Parce que les hucs d'hommes, ça passe. Oui, oui, bah, si tu regardes la, la, la nudité américaine et leurs problème de... Leur problème de, euh, de censure, vous, vous verrez que les, les culs d'hommes passent. Euh, la pornographie, c'est plus les, du côté des femmes. Euh, sauf si y a un zizi. Quoi On parle de zizi J'arrive et on parle de zizi Que se passe-t-il Comme les tétons, exactement. Les tétons, c'est sexualisé en Amérique. En France, par exemple, ce n'est pas considéré Moi comme de la pornographie où il euh, faudrait que tu fasses attention à la batterie, juste. Excusez-moi, excusez-moi. Euh... Euh, et du coup, on se retrouve pour ça par exemple qu'on a beaucoup de films où on peut voir des poitrines de, de, de, de femmes. Qui, ça se voit de moins en moins parce que vous savez qu'il y a des associations de chrétiens extrêmes, extrêmes chrétiens, je sais pas comment on dit. En général, c'est ça, qui sont, qui sont basés des à Versailles. Extrémistes euh, catholiques. Je sais pas comment on dit, c'est pas vraiment des extrémistes non plus. Enfin, si c'est extrémiste d'une certaine manière. Euh. Pff. Le, voilà, qui sont basés à Versailles en général, qui ont euh, qui censurent la plupart des, des, des films, si vous avez, ou qui essayent de censurer la, la plupart des films. Euh, sens commun, je crois. Ça s'appelle sens commun comme association. Euh, et du coup, qui euh, qui essayent de bloquer <rire> ce genre de film par exemple. « Laisse passer les boulards de monsieur, mais ton automode me censure. Huck, déduction, es-tu pire que Twitch ?» Alors, euh, <rire> c'est Twitch, parce que là, c'est l'automode. Donc c'est pas moi. Oh. Voilà. Donc si t'as envie de te plaindre, je te propose d'aller voir Jeff Bezos directement. <rire> euh, voilà. Euh, non, non, non, t'inquiète. Euh, moi, c'est... En fait, le, le j'aurais pas bloqué Q, de ma part, j'avoue, Ni UQ. Mais apparemment, euh, ils ont fait un travail de... de ouais, de mais modérer. Boulard, ça passe au final. Le ah, boulard, c'est mieux. Quand ça fait, enfin, Boulard, non, ça fait un peu bizarre comme terme. Ça fait un peu vieux, en fait. Ah ça ça s'appelle du texte <rire> je vais aller chercher mon outil hein, excusez-moi donc ouais ouais faut regarder parce qu'en fait c'est ça hein, Twitch est sous la loi américaine donc la, la nudité américaine ouais. n'oublions pas <rire> Ouais ben bah... Oui, c'est une longue histoire d'incompréhension, t'inquiète. De toute façon, c'est tu sais tu sais Nagual que on, on se capte suffisamment pour que s'il y a un problème ici euh, je, soit je te le dis direct euh, soit euh, <rire> soit de toute façon euh, Alors, 12bis a Je raison. saurais s'il y a un problème quoi, tu vois avec le l la modération. 12bis a ses raisons que 13 bis a que la raison ne connaît pas je pense parce que il ah bon y a quand même il bah, quand même des paramétrages. Ouais. Voilà, après euh... je l'ai pas en fait... bah, <rire> non, mais, de toute façon, j'ai déjà dit hein. euh, le tomote, c'est écrit partout, il est au maximum. Je veux voir aussi ce que Twitch permet et ce qui ce qui ne permet pas. Huck par exemple, ça me paraît incroyable. Mais euh, je trouve ça marrant. Mm. Ouais. Et de non mais non, je vais pas enfin ça me paraît très bizarre de te jeter en l'air euh, sur ce stream. Ah Non, t'as trop de griffes là, par contre. Excuse-moi, t'es en train de me tuer. <rire> Merci. <rire> oui, mais toi, tu es auto Toi, tu es mode. Tu vois, c'est ça, ça le problème. Mais sache que euh, c'est un peu la même chose. Rappelle-toi qu'on qu a appris dans ton stream, petit cancan, que si on, euh, si on, si on banne un modo, euh, ah oui. une une modo euh, et bien bien entendu vous êtes modes direct vous êtes démodé comme on dit oui alors oui euh, <rire> ah ouais le cul est interdit alors le cul non moi ça me enfin bon, hein, vous allez comprendre que euh, <rire> c'était un sujet pour moi ce matin euh, voilà twitch et twitch et la nudité euh, suite à la à l'écriture mais on, enfin, sur la, de, de l'article que j'ai vu, que j'ai lu, que j'ai entendu lire. Voilà. Euh, on continue ou bien hein Nous, On regarde ses œuvres. Ah, oui, on regarde ses œuvres. Excusez-moi, je suis perdu. J'ai la tête dans le. Voilà, on peut continuer sur les blindes nuls. Ah. Ouais. Tu peux peut-être retourner sur la page en anglais Ouais, je pense qu'on va faire ça. Tu t'es pas, pas éloigné de. Ah oui, non, c'est parce que tu manges ta, ta pomme. Ok bah euh, je sais pas euh... non mais c'est parce que quand je mange ma pomme ça me décale mais pourquoi je ne sais pas je ne sais pas ce qui se passe <rire> bon, <c 'est> pas... <rire> <rire> alors tu vois tu vois nagua tu viens de donner des euh, tu viens de donner des, euh, des bases de, de me théo euh, pour mardi prochain euh, j'apprécie <rire> J'apprécie. Alors... On n'a pas de... Il n'y a pas de, de Wikimedia Commons en fait. Peut-être bon. essayer. Ouais, on e soit ouvert, soit juste sur... Euh... Je vais regarder ici. Et après... Plein je vais de faire tout peu voilà. Ouais, c'est des choses que ça devient des... J'ai l'impression que ça devient compliqué en ce moment, mais... Alors de page ah, ah, mais tu vois, il est lourd. C'est oui. fait, fait, le seul truc qui... C'est le seul... Ah non, c'est à vast Attendez, attendez. Mais je vais je jeter en l'air, lui Casse-toi Pourquoi t'es toujours là Pourquoi tu me parles de l'Ukraine, <rire> en plus Pars Mode silencieux. casse-toi Casse-toi Là, il débarque à chaque fois qu'on est en stream, quoi. C'est un délire. Voilà. Et maintenant, euh, ça prend 600 ans. Parce que le, le site de ouais, en plus, il est lourd. Y'a pas. Bon y a pas, voilà. Merci pour, euh, pour le Aware We euh, Alors du coup... C'est marrant parce que moi j'ai pas eu du tout d'idée de ce que ça pouvait être ce, son travail. Bah moi non plus vu qu'il disait rien. est ce qu'on cherche dans côté euh, grande taille parce que là... Euh... Georgia O'Keeffe Museum. Bah oui puisqu'elle était amie avec elle. Par contre c'était pastel et fusain ils ont dit je crois. Ouais. Donc du coup clem tu seras là euh, pour pouvoir voir euh, ce, ce Théo magnifique mardi prochain chez Petit Cancan. Le Théo de base à 19h avant que je puisse dire bonjour <rire> quand le live n'est pas lancé. <rire> mm -hmm. Ouais. Euh, alors, ça, on pas on peut acheter. Et elle est très connue pour rappelons-le c'est les boutons des fleurs blossom flower. Bl ce oui, c'est ce qu'il disait, mais du coup, c'est pas des bourgeons et en nature fait. morte. Bah, Je sais pas, ça doit être. Ça, ça. Qu'est-ce que c'est euh, blossom blossom <rire> des jeunes pousses, peut-être. Enfin. Oui, ils ont traduit fleur de fleur, donc... Euh... Ouais, c'est assez puré. Après, celui-là, on dirait presque euh, de la du spray, parce que vous savez, il y a le, le, les bombes des années 80, il y, y avait beaucoup de spray pour faire des, des pochettes de vinyle, en général. Bourgeons. Des bourgeons ouais, en fleurs. Ouais, on avait, donc on avait raison, alors du coup, ok. Bah, c'est pas trop des bourgeons en fleurs, ça, mais d'accord. Oui, c'est ça. C'est une fleur. Et c'est du coup, ouais, t'as dit que c'était quoi C'était du de la craie Pastel, je crois. Pastel, bah ça se voit un peu. Hein. Là, ça fait beaucoup pastel. Ah, t'as vu ou pas euh, que, euh, que 12 bis était en... en, en, en une faille euh, une heure avant le stream Parce que je le faisais des tests euh, sur le, le HUD. Mais ça, c'est censé être quoi Ah, Shell in Landscape. Ok, donc c'est plusieurs, c'est deux coquillages. J'avais pas du tout compris que c'était des coquillages, mais d'accord. Ça, c'est du fusain, je pense. Mais crayon. Oui, ça ressemble. Je vous fais une. Euh... J'essaye de faire une sorte de, de petite. Euh... De petite note du chat, parce que j'ai vu que. Qu'il euh... que y avait eu la date qui avait été réécrite. Ré donc, je vais essayer de faire une note. Une commande note. C'est pas mal à penser à, à, à O'Keeffe en effet. Ah, je me rappelle plus du tout du travail de kiff moi. Bah c'était des fleurs euh, des fleurs zezettes. Ah oui c'est les fleurs ZZ oui c'est vrai. Maintenant tu le dis, comme ça. Mais on avait pas dit que c'était tr troublant parce que ça nous faisait penser à quelque chose mais on savait pas exactement quoi, et qu'on avait gardé le mystère jusqu'à maintenant en fait. Ah merde, <rire> désolé. <rire> ah y'a plus artiste, pourquoi Ah non, c'est peut-être que moi, attends. Non, c'est pas possible. Ah non, 12 bus, il a décidé de faire la grève. <rire> Encore <rire> euh, C'est demain la grève, wesh. Ah, et d'ailleurs, à, à droite de euh, la photo sur laquelle t'es, il y a les broderies qu'elle faisait. Euh, ouais. Donc qui est le point euh, traditionnel euh, de, de Sud-Américain, qu'elle a remis au goût du jour. Et elle disait que ça donnait vie à ces trucs, donc je sais pas trop... Euh... Est-ce qu'on peut réussir à zoomer, tu crois, dans cette photo pour regarder Ouais, elle est grande, oui. Ma poire, elle a une texture trop bizarre. On voit rien, c'est pas d'assez bonne qualité ça. On dirait des croisillons en fait. Mmh. Ok. Ok, a fait des bâtiments aussi en forme de, euh, de choses qu on, a, on on savait pas trop ce que c'était la dernière fois. <rire> ok. Bon bah du coup on a fait un petit tour, mais hein. il y a ça aussi peut-être, ça peut t'aider. On dirait des V en fait. Celui-là il a l'air plus grand, mais je sais pas si c'est une bonne qualité. C'est le même site. Non, si c'est une meilleure qualité. Regarde la, quali la qualité de Broderie. Ben, je sais pas. On... En fait, tu sais, t'en as un qui en, en fait, décalé. Est cro... Ouais, c'est ça, c'est un... C'est une sorte de, euh, comment on dit Je sais pas, barbelé Je sais pas, comment on dit Je sais pas. Grille Peut-être. Je sais pas pourquoi euh, 12 bis il fait la grève de l'artiste Faudrait demander à... Emiolec, oui. je sais pas et qui c'est Ah t'as tout fermé Oui bah oui on a fini le tout je okay. crois okay, okay. Non Ouais Je sais pas ce qu'il a... Euh... Faut que je mette à jour ça se trouve euh... il fatigue Non, mais 12 bis, euh, il est fatigué, il est vieux maintenant. Tout le monde essaye, du coup. <rire> non, mais c'est bizarre. Attendez, je vais, dé je, vais dé je vais enlever la possibilité de le faire. Et je vais le remettre. Euh... Trop étrange. Parce qu'en plus, il lance les autres. Hein. Il, il, il lance les autres trucs. C'est juste lui, là, il a décidé d'arrêter. Ah oui, mais si je sais plus écrire artiste aussi, ça va pas aider. <rire> ah, bon, très, très étrange ce qui se passait. Faut peut-être que je mette à jour la streamer bot. Mm. Hermiol, une streameuse qui fait des broderies médiévales. Ah tu peux... Oh. ça s'écrit comme ça Comme ça je mets le... Faut que... faut que je... faut que je note les trucs. Parce que la dernière fois j'avais envoyé aussi les notes de ce qu'on avait vu dans la vidéo de Tamara, mais... Euh... C'est comme ça Non mais parce que j'ai mis Emiol. Si c'est ça, Emiol, ok. Ah, okay. ok, qui fait des broderies médiévales? Ok, ok. Je me demande ce que ça est. Alors, la deuxième artiste de ce soir. Euh, attends, parce que, que j'ai je... pas fait le chapitrage ah, pardon, tout à l'heure déjà. Je te prie. Euh, faut que je fasse le chapitrage. Tu vois, il y, y a des trucs à faire quand même. un peu. Ça aussi, ce serait bien que je puisse l'automatiser pour vous aussi. Si jamais vous avez envie, ça m'évitera de le faire 15 fois. Euh, hop, ça me permet... En fait, ça, ça nous permettrait de perdre, de, de perdre moins de temps à chaque fois, à chaque artiste. Je pense qu'on est bon. Donc, la deuxième artiste s'appelle Violante Beatrice Ciris, qui est née à Florence en 1709 et qui est morte en 1783. C'est une femme peintre italienne active au XVIIIe siècle. Comme sa période de naissance et de mort l'indique. Euh, donc on va directement aller dans biographie euh, et Wikipédia nous indique que euh, cette section est vide, insuffisamment hein, détaillée ou incomplète. Donc on va sûrement avoir des informations euh, parcellaires. Je pense que peut-être qu'on ira du côté italien du coup. Oui peut-être, on verra. Euh, donc elle est née, donc on a dit en 1709 à Florence. Elle se rend à Paris en 1726 où elle étudie auprès de Hyacinthe Rigaud et de François Boucher. Euh, de retour à Florence, elle épouse Monsieur Cerotti et poursuit ses études artistiques. Peintre talentueuse dans plusieurs genres, c'est comme portraitiste qu'elle excelle. Après la mort de son maître Giovanna Fratellini en 1731, elle réussit à obtenir le patronage de la famille Médicis à Florence, et obtient des commandes à Rome et Vienne. Alors, je pense que Giovanna Fratellini, euh, c'est clairement une femme... Je en l'ai pas déjà fait j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce visage. Moi, ça me dit rien. Son travail le plus ambitieux est un tableau familial de 14 personnes, de l'empereur Charles euh, VI, le père de Marie-Thérèse, euh, et euh, trois de ses autoportraits sont conservés dans la collection des autoportraits du corridor de Vasari, à la galerie des offices. Dans sa maturité, Violente Béatrice Siris, devenue une professeure respectée, euh, et parmi ses élèves figure Anna Baccherini euh, Piatoli. Et ça, je pense qu'elle, je pense qu'on l'a déjà vu. Anna Baccherini Piatoli. Oui. oui. Euh, et je crois que sa page s'arrête à peu près là. Tu hein. mm. oui. veux qu'on aille du côté italien pour voir Ouais et par contre il y avait. Dis-moi. Euh, non, Giovanna Pratellini, on est on ouvert. Non non ouvert bah, c'est bon. Allons du côté italien. En haut à droite. Voilà. Allons du côté italien. Est-ce que la page elle est ah non c'est grand non ça va. C'est pareil je pense. Je pense que c'est très Alors, direct. Attention je vous dis. Euh c'est une peintre euh, italienne, ok, euh, elle est née à Florence, elle est fils, fille, euh, okay. d'un gars, qui s'appelle Luis Siries, qui était aussi le directeur de euh, l'Office, bon, l'Officio delle Pietre dure di Firenze. Euh, donc à Florence, elle fut l'élève ou la professeure la, de la, la pastelliste Giovanna Fratellini euh, à la fin de, euh, mille, enfin, autour, pardon, de 1726, euh, année euh, à laquelle elle, est, elle a été transférée à Paris où... Euh, où son père a été nommé joaillier euh, officiel, peut-être, à la cour française. À Paris, elle va étudier euh, avec de nombreux maîtres, euh, donc, dont, dont à l'intérieur desquels il y avait, donc ça on a vu, Jacinthe Rigaud et euh, François Boucher. Il retourne à Florence, donc la famille retourne à Florence en 1732. Euh, où donc violente et béatrice va être acceptée euh, immédiate, quasi immédiatement à l'académie euh, des, des arts du et de, des arts du dessin pardon euh, au même moment Ok, donc, il euh, y a Giovanna Fratelli... Alors, je sais pas si succès ça veut dire succéder, mais je sais pas. Donc, qui est à la cour Médicis, qui va être... Euh, elle va être euh, uti utilisée elle va être... comme... Ri Alors, Ritratista, je sais pas ce que c'est, je me euh, Dessinatrice, pente. non Et Ritrato, c'est pas le peintre, la peinture euh... Portraitiste. Portraitiste officiel ah, ouais, okay. de la cour de Médicis. Ok, ok. Euh, donc pour euh, faire les commandes des Médicis euh, en, à, de, dans l'année 1734 elle va aller à Rome euh, et l'année suivante à Vienne à la même période elle va donc épouser Giuseppe Cerotti, fils d'un sculpteur euh, de Florence oh Raving belle! Bonjour. C'était bien le CA de la production. <rire> euh, voilà. Après, ils nous disent qu'elle va être aussi enseignante. Qu'elle va enseigner. <rire> ah, il y a une autre personne. Euh... Donc, au sein de, au, enfin, parmi ses élèves, il y a eu euh, l'artiste Florentine Anna Piatoli-Baccherini, qu'on a vue tout à l'heure, mmh. et euh, l'italo-anglaise Maria Hatfield Cosway. Qui est une euh, artiste éducatrice italienne. Ouais, bah tu peux ouvrir, hein, je pense. Donc, on nous dit qu'elle est morte en 1783 à l'âge de 74 ans. Alors... On va aller sur l'activité artistique pour regarder un peu. Euh, Je suis désolée pour mon, ma traduction de l'italien, mais bon... Non, non, va... on te félicite au contraire. Ah bon Que tu arrives à lire, c'est bien. Je suis dans les transports et aimé chez un Ah bah, ça... ah ah bah ah, oh. et, et le eh... CA, on boit comme ça dans les CA donc. Franchement, euh, ouais, c'est compliqué, hein. Et ah. ça veut dire... Euh... <rire> Tant mieux. <rire> Tant mieux pour toi. Fais attention à toi dans les transports. Euh... Donc, on nous dit euh, qu'elle a été surtout une... Euh... <rire> c'est moi qui vois, c'est Nibleur qui a le hoquet. Okay. <rire> je pas le hoquet. Okay. Elle a surtout été donc une, une, paste, une pastelliste, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tu gros... Peux une dire pastelliste, peux dire. Pastelliste et, et portrétiste. une portraitiste euh, euh, reconnue. Son travail le plus ambitieux, donc, c'est un, une peinture... Donc ça, on, on l'a dit dans la version française, là, le groupe de famille de Karl, Charles VI, d'Hasbourg. Euh... Ensuite, on nous dit que il y a trois de ces autoportraits qui sont conservés à la galerie euh, d'Eliou Fizzi. Donc euh, ça, on a vu aussi. Euh... Alors, un de ses, un, une de ces peintures à l'huile qui euh, représente la Madonna, la Modone, euh, avec son fils, euh, avec son fils et euh, Santa Maria Maddalena dei euh, Pazzi. Euh, Sainte Mère si... Madeleine de voilà. la de la piété, c'est ça Piazza Pazzi, je crois. Ouais, peut-être. Se trouve euh, à la. <coughs> J'ai entendu pastel. Oui, c'est pastel. Sacristia, c'est quoi, sacristie Sacristie, ah, ouais à la sacristie de euh, l'église Santa Maria Maddalena dei de Pazzi. Tu viens pas de le lire, déjà Non, parce que euh, ça représentait Santa Maria Maddalena dei Pazzi, mais c'est à l'église de Santa Maria ah, dei Pazzi. Ça rigole pas, donc Qui fait partie euh, d'un espèce de complexe monumental euh, au centre de Florence, euh, voilà, ils nous disent où c'est. Euh, si tu as euh, alors c'est à Bolgo Pinti. Ah, un pastel, le, le, le, le, d'accord, le gâteau, ok. Oh. À Bolgo Pinti, euh, à l'angle de la euh, rue euh, de la Colonna. La Via de la Colonna. Euh, donc, une autre de ses œuvres signées et datées se trouve toujours à Florence, euh, dans le musée. Euh, des cappuccinos. Attends, il y a les gâteaux. Mais vous parlez du truc sucré ou du euh, Portugal ou, ou, ah le le, ou le pastel euh, salé, salé euh, euh, euh... marocain. C'est pas que marocain. Non. Mais oui. Pastilla, non, parce il que c'est pastilla. les pastillas, c'est pas les. Oui, mais euh, je sais pas, on ne dit pas pastel aussi Non, les pastels, c'est des trucs. Euh, les gâteaux euh, oui, flancs, oui, un peu, là. du du du Donc, euh, il oui, y a là aussi donc, un. Une œuvre qui est au musée des Cappuccini. Euh, et une toile aussi qui représente euh, Saint-François d'Assise et qui vient... Ouais, j'ai pas envie de traduire. Ok, très bien <rire> voilà. du, con, du, du, con, alors, du couvent euh, de euh, Capucine de la Montovarchie. Ah ouais, l'ex-couvent. De Cappuccini di Monte Valchi. Est-ce qu'on a une date Parce que moi j'ai cru entendre parler d'une date au début avec son, son tableau là. Tu vois 1735. Ouais, ça c'est son travail le plus ambitieux. ouais. Mais c'est bien. Ouais, vas-y. Hein. Comme quoi en, en lisant un peu d'italien. Après, il n'y a pas. Ah non, c'est pas elle qui est rentrée à la cour de Médicis parce qu'il y a ça aussi. Hein. Alors, euh, Si, bah si. Elle est rentrée à la cour de Médicis, mais est-ce que. Oui, c'est vrai que c'est un gros travail de mécène, donc oui. Oui, oui, la cour de Médicis, c'est mieux. Mais c'est 1734 en même temps, donc. C'est plutôt. Ah non, c'est pas la même chose. La cour de Médicis, c'est là, non Non, ça, c'est sa famille retourne à Florence, elle rentre au Beaux-Arts. La cour de Médicis, c'était après. Non, mais c'est ça, même 1735, c'est très bien. La cour de Médicis, si, c'est bien, hein, si ça avant 1735. Oui, mais on trouve pas. Bah, euh, des, des Médicis, il faut ch juste chercher ah, des Attends. Médicis. Oh, j'ai vu une date. Non, mais t'es allé trop vite, il faut arrêter de bouger. C'était en bas. À Paris Non, c'était en bas. Voilà. Pour enseigner voilà, la connaissance des Médicis en, 19... en 1734, là. Oui, mais en 1731, elle rentre dans la cour de Médicis. Ah ok, mais je sais pas si c'est elle ou si c'est Giovanna Fratellini. Tu vois. Elle succède à Giovanna Fratellini donc du coup, si. C'est ça, oui, mais succès, ça, ça veut pas forcément dire ça. Donc c'est ça que je... Est-ce est que c'est du... Mauvaise traduction Après la mort de son maître, elle réussit à obtenir le patronage de la famille 16. Ok, 17... Donc 1731, elle est morte en 1731, on va dire ça médicis Médicissi, ouais, ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe, ça commence <rire> Bon, on a demandé en même temps, on a demandé, on a eu Tu as demandé Ouais, j'ai dit qu'il en... qu n'y aurait pas de blague ce soir parce que... Parce que t'étais pas là Raving Bell, mais du coup... On t'attendait, je t'attendais, pardon. J'inclus je, je, pas euh, tout le monde parce que sinon, après... <rire> on me crie. Euh... Lol. Donc, 1731. Euh, la bah non, en fait, je, vais, je vais regarder le HUD. Hop, 1731. Excusez-moi, j'étais en train de chercher. Les... Tain, le... Ah, c'est ça la, la toile, là, on, on la voyait sur le côté. Ouais, non, on va regarder après. Nous, on le voyait, mais personne d'autre. Ah, pardon. 1731. Euh... Ah, bah c'est bizarre, rien. il n'y a rien en <rire> C'est trop bizarre. Pourtant, il doit y avoir un masse de, de, de people, hein, parce que c'est le début de euh, toute l'histoire euh, que l'Occident se forge avec les Médicis, quoi. Oui, Donc, mais il n'y a là, pas genre... forcément beaucoup de femmes artistes euh, qui, ont, qui, sont, qui sont connues, tu vois. Ouais, qui sont très, est -ce euh, tu... archivées. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'est la cour de Médicis, un peu Non. Non. Bah, tu peux dire quand même euh, <rire> que c'est... Bah, c'est des mecs qui avaient plein d'argent et qui finançaient voilà. plein d'artistes, quoi. C'est the, c est c est the, the place, place to be, tu vois. La notabilité, la politique culturelle de l'Italie, de l'Occident. Il y avait beaucoup de choses hein, qui se passaient au cours de d'ici, hein. Beaucoup de, de rapports politiques, des, des, des gouvernements euh, potentiellement payés... Euh, voilà, si vous connaissez un peu euh, le gouvernement français, <rire> vous pouvez transposer, c'est la même chose C'est un peu ça, quoi. Euh... Je, je, c'est pas, pas de la bonne vulgarisation que je fais, hein. euh... Mais est que as le droit de s'appeler violente ouais, ouais, moi j'aime bien, j'aime bien. Moi <rire> j'aime bien. bien. <rire> tu t'appelleras violente. Le mot Sénat. Alors le Sénat, c'était avant, je crois, par contre. Parce que ça vient de euh, de, euh, de, euh, de euh, l'antiquité romaine aussi, le Sénat, et avant, en grec, il me semble. Euh, le mécénat de l'époque... Ah, c'était la blague mécénat. Ouf, je suis fatigué. Euh, mécénat de l'époque, ouais. Petit trafic d'influence, t'inquiète, si vous avez joué à Assassin's -Sain Creed, vous avez sans doute dû rencontrer un, des, des Médicis. Hein. Surtout le début avec, euh, euh, avec le 1-2-3, je crois. 1-2, tout plus simplement. Euh, parce que vous avez des petites tâches à faire pour les Médicis. Mm -hmm. Genre assassiner des gens Genre assassiner des gens, oui, entre autres. Mais bon, vous savez que c'est de la fiction, hein. Assassin's Creed, je rappelle. Loin d'eux bien entendu, d'organiser des tueries euh, en plein milieu de Florence, bien entendu. Lol. Je suis sûr qu'on qu peut trouver ça facilement, <rire> en plus. <rire> c'est ça le pire. Euh... Euh, belle, ça y est un ce truc on peut goûter. Euh, le, ah le mécénat. J'aime bien comment vous vous répondez. Oui, oui bah oui, bah attendez. Euh, le hitman de l'époque, le hitman en costume de l'époque, exactement. <rire> D'ailleurs, je, je, je, je suis un peu motivé à faire du hitman. En, en, en, en, parce que j'adore me... Faire... <rire> Pardon. <rire> C'est pas drôle. <rire> Dane. <rire> Oopsie. Euh, bah, prochaine prochaine arrêt j'ai envie de dire Living Bell. Euh, bah, ça va c'est pas comme si euh, c'était un arrêt de, de la ligne H euh, en Île-de-France. Hein. Deux, arrêt. arrêt. Deux arrêts. <rire> <Durs>. <rire> Trois. Non. <rire> bon bah courage Living Bell de rentrer chez soi. <rire> ça a l'air dur. <rire> Encore un tour. En plus je crois que c'est des boucles là où t'es. Bah après, moi j'avoue que si je rate deux stations pour rentrer, j'ai euh, le seum quand même, non, Moi, moi je m'en fiche, hein, j'avoue que c'est pas un truc qui me... Ah mais on n'a pas regardé les heures j'ai fermé sans faire un exprès. Euh... La réactivité de temps est méchée, en regardant un stream et en faisant des blagues. Compliqué. Je pense que là on est à peu près sur 15 secondes. 15 minutes. Non, non, la réactivité normalement sans boire c'est une seconde, quand on a bu c'est 3 je crois. Non, mais il euh, y a des moments où tu peux vraiment louper tout. Oui, bah... Euh... Enfin, moi, j'ai déjà loupé des stations sans être éméché, euh... donc euh... <rire> Tu veux en parler <rire> Demi-toi à pied. <rire> moi, je sais ce que je fais en général. Au bout d'un moment, je me dis, Va, vas-y, c'est bon. Moi, quand je rate des arrêts, c'est plus... Mon cerveau, il fait genre, « Ah, je crois que je suis bientôt arrivé. » Et après, mais... tu dis... Je Merci. regarde le nom de la station, je vois ça se ferme, je fais bah non c'est pas encore celle-là, c'est celle, celle d'après. Et après je regarde le truc, je, ah bah non c'était celle d'avant, mais je suis déjà partie, du coup c'est <rire> j'ai raté deux stations en fait. Voilà, ça m'arrive, ça m'arrive des fois. Donc ça, ça doit être un, un auto autoportrait. Ouais. C'était l'autoportrait qui était dans la dans la page Wikipédia. Mm -hmm. Ça, c'est une personne. Euh... Bah, c'est elle aussi. Non, elle se ressemble pas. Cyril Serroti, bah après, tu sais, elle peut être belle quand elle fait ses autoportraits et moins belle quand elle. Non, c'est trois jeunes euh, jeunes filles. Hmm. Portrait du comte Claude quelque chose. Ciao Merci, 12bis. Merci de faire la pub. Il a envoyé trois fois les trucs, non comme dame hein. non chronologie, c'est bon. Femme artiste, c'est bon. Il y a le biais. Il y a la liste, enfin là. Il y a l'artiste. Non, c'est bon. Tout est bon. Euh... Portrait du comte Claude. Il y a l'air d'avoir un, un livre. Donc l'œuvre en entière. Mmh. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça en fait, on dirait qu'il n'y a pas de masse de photos, euh, par exemple. Ah ça, c'est euh, les mises en situation. Euh... Tu veux une œuvre chez toi Regarde, elle fait cette taille. Alors, curieux, Franchement, c'est c'est quel... combien de mises en... Enfin, après, c'est de la modification Mais de des photos, fois, ça. Ils font ça. Des fois, ils font ça au-dessus d'un canapé et tout. Il y aurait marqué Shutterstock, ça, me pas, quoi. Mm. J'ai découvert avec déclaration. La délectation qu'ici, le tram, faut demander l'arrêt. Quoi Non. Ça existe Mais Non. Si ça existe à part. <rire> aïe aïe aïe. Ouais, c'est vrai que. Ah Clem Lelu toi t'es en voiture juste, ok. Bah courage aussi parce qu'en ce moment euh, c'est compliqué quoi. Euh. Ouais bah.. Bon. bon après il y a des détails. Euh, pratique, ouais déjà. ça c'est d'habitude, ça c'est des trucs de, de, de travaux, de recherche avec les détails de tout. Parisien spotted qui qui est parisien ici Je vois pas qui, je vois, je vois, je vois pas de qui vous parlez. Parisien ici Non, pas du tout. Qui c'est les parisiens Pas du tout. <rire> c'est quoi euh, Parisien à Paris et... Euh, non, c'est parisien en dehors de Paris. Et, euh, et euh, banlieusard à, à, à Paris. Hein. C'est plus ça ici. Euh... Giovanna Frontellini, c'est celle qu'on vient de découvrir. Qui a été active à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. C'est une peintre, donc on peut la rajouter. Tu l'avais pas déjà rajoutée Mais non. D'accord. Maria Cosway. On l'a déjà Mais non, on vient de. Mais on l'a ouvert tout à l'heure, on a regardé si c'était une peintre, on a dit on la garde. Mais tu l'as pas mis dans les fichiers. C'est ce que je viens de dire. oui, oui, oui oui oui Bon, donc là c'est est notre. Elle, elle est... Je pense qu'elle est pas du tout française. Marie-Elisabeth Laville-Le Roux, je pense qu'elle est... elle doit être suédoise, je pense. <rire> Il y a des Suédois qui doivent s'appeler comme ça, je suis sûr. <rire> Mais ouais, d'accord. T'as raison, t'as raison. T'as raison, parce que quand tu lis la deuxième ligne, euh, tu sais. <rire> tu lis la deuxième ligne, tu vois. Tu veux dire, ou Leroux Ah non, elle a plein de noms Ah, c'est pas fini Non, non. Marie-Élisabeth, la ville Leroux, ou Elisabeth Charlotte Leroux, ou Leroux, de la ville, pour l'état civil, née le 27 mars 1769 à Paris, et morte le 23 juillet 1842 à Bièvre. est une peintre française, élève de David en 1787... Euh, sa biographie. Alors excusez-moi parce que j'ai un peu mal au cul. Voilà. Euh... Est-ce que tu peux avancer la page s'il te plaît Si tu veux changer de la fille, Ouais tu je veux pense changer que, la fille. que je commence à avoir mal au dos. Vas-y. Tu veux que je t'aide Non, c'est bon. J'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. Ah, aïe. <rire> au revoir. <rire> au revoir. Adieu. Adieu. Tu apprends avec. Oh. Tu veux de l'aide ou euh, comment Il ça se passe Il faut que je fasse quoi tu veux... Ah, tu veux prendre ça Bah oui. Ah non, mais d'abord, ah, okay. ok. Ah d'accord, Petite pause, on revient parce qu'il faut aller changer d'assise. Euh, ok, <rire> je Je ne comprends plus rien à ce qu'on dit et je crois qu'on n'essaye pas de me dire des choses. Donc j'arrive, d'ici quelques secondes, je vous remets un petit peu la musique. Euh... Euh, trop de. Ah, c'est ma tête ça. Euh, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, trop de. Euh, je reviens, à tout de suite. Je vous mets la musique. Attendez, parce que ça commence à faire du bruit à côté. Ah J'arrive. <rire> bon, c'était marrant. Euh... <rire> ah, j'en peux plus. Euh, bon, on continue. Hein. On fait comme s'il y avait rien qui s'était passé. <rire> Donc, euh, on était à élève de David. Biographie. Euh, sa mère, Marguerite Marie Lombard, était originaire de Toulouse. Son père, René de la ville Leroux, originaire de Bretagne, fut ministre des Contributions en 1792. Elle est la sœur de Marie Guillemine. -Guille Guillemin Non, Guillemine, il y a écrit. Et un E à la fin. Oui, quand, quand on est bas, il faut que tu me le dises aussi. Euh, Et si pourquoi Marie Guillemine c'est écrit en bleu Parce que peut-être c'est une artiste. C'est une artiste. Elle participe aux expositions de la place Dauphine... En ah oui, 17... la musique est toujours trop forte, excusez-moi, deux minutes. Ah, c'est mieux, non Vas-y, vas-y. Donc, elle, au pluriel, participe aux expositions de la place Dauphine en 1786, où Marie-Elisabeth expose une dame en satin blanc garnie de Marthe. En 1788, Artémise serre sur son cœur l'urne contenant les cendres de Mosol. En 1789, un vestiaire, un vestal infidèle. En 1791, elle expose Artémise au salon de l'Académie. Donc on a comme date 1786 pour l'instant. Le 13 Ventose en 2, elle épouse le chirurgien Dominique Larray. Elle signe ses peintures Larray lorsqu'elle accompagne son mari dans ses campagnes napoléoniennes. Fin de la page. <rire> Alors il y a j'ai pas compris ce que tu voulais dire par la, la, la guitare, je me rappelle, on l'a vu. Mais du coup, je comprends pas la, la, le rapport à la logique. Euh, musique, toujours là, oui, non T'as réussi à sortir de ton... Oui, c'est une bonne question, ça, Ligne, mais est-ce que t'as réussi à sortir Et lâcher cette chèvre. Pourquoi la chèvre. Ah, vélez les mains. Oh là oh là là là là là là mais quel niveau Ne bougez pas. Personne ne bouge. Oulala, là là, mais qu'est-ce qui se passe Ouais, heureusement mon arrêt est avant chez moi. Ah bah c'est cool Deux arrêts plus loin, c'est qu'un arrêt et demi après. <rire> Trop compliqué pour le soir à l'arrêt du miel. Ok. Donc il euh, a pas grand-chose, hein Bah on a quand on même a la date de première monstration a... et puis on a trouvé sa soeur. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Je prépare ça tout de suite. Ah, ça m'a bien fait rire cette histoire de changement de, de chaise. C'était bien. Oh, mais je me moquais pas de toi! Non? J'ai rien dit, hein. mais Moi je, je suis concentré. Non! <rire> mais. <rire> je me moquais pas de toi Bah regarde, il y a Marie-Guimine, Benoît, cette Benoît là, elle est encore en bas. Mais je crois qu'on l'a déjà fait, Marie-Guimine. Bah ouais, parce que avec, un, avec Benoît comme nom de famille. Euh... Je... Alors moi j'aime bien que, que. Je vous assure que dans ma tête ça fait scène, ça fait envoyer, j'aime bien. Alors que sans, c'est un peu moins rigolo. Ouais, heureusement, on a... Oui, oui, bah, je comprends, t'inquiète, euh... <rire> Donc, je crois que Marie-Gimeline, on a fait, je vais vérifier vite fait, parce que je crois qu'on l'a fait. Voilà, Marie-Gimeline Benoist, on l'a fait. Ah, bah, voilà, Donc, on l'avait faite, et c'était dans l'épisode 4, avec Georgia O'Keeffe de la saison 2. Bah, c'est elle, c'est là qu'on a dû trouver, d'ailleurs, cette page-là, je pense. Je pense. Donc, ça, veut, ça veut dire qu'on a tous les dans les 99 les premières de, de des onglets c'est les dernières qu'on a mises c'est bizarre non tu vois ce que je veux dire je sais pas ça veut dire que si tu mets un onglet tu le mets en haut c'est bizarre non, mais normalement non, ça devrait être en bas donc 1786 la date ouais 1686 c'est ça 1700 1786 ah, bon on reste dans les 1700 c'est bien je sais pas pourquoi j'ai remis le, le, le, le HUD, mais on va l'enlever, hein, excusez-moi. Ça m'a fatigué de changer de siège, dis donc. <rire> <rire> c'est vrai. Hein <rire> mais tu sais que ça m'a tué. Parce que je, en fait, j'ai tellement rien compris sur l'ensemble de, de ce que tu voulais faire, c'est beau. Euh, je sais pas si c'est la fatigue d'ailleurs. Bon, mais bien. je me suis peut-être pas comprise moi-même, hein, tu sais. ça C'est 1700 combien 86. Pourquoi je zoome dans, dans, dans une page qui n'est pas là 86, bon, c'est... Oui, Marie, guimine Benoît, on la trouve en 3, 84. Bon. Bah, c'est possible. Okay. Non Ouais. Oh. Ah oui, non, parce qu'elle a un nom à 6 millions de kilomètres. Mais qu'est-ce qu'elles ont, euh, toutes les, euh, les dames, là C'est que noms, des maris, là. Marie, Marie Geneviève, Marie... C'était l'époque où tu t'appelais Marie euh, trucmuche Oui. Donc, moi je pense qu'on va prendre toute cette place là avec euh, notre euh, nouvelle euh, artiste. Alors, je crois que je l'ai remplacé, donc normalement hein, ça devrait être bon. Voilà, Marie-Elisabeth Laville de Roux. Oh. Voilà. Il y a des trucs qui se passent bizarrement, mais euh, on va dire que ça fonctionne. D'accord. Elle a de me casser la tête jusqu'au bout. Pourquoi c'est dans un groupe Je ne sais pas. Voilà, voilà. Oh, le chat. Bonjour. Ah euh, Bonjour euh, Jelib. Comment allez-vous Hello euh, Vous arrivez avec le chat. Bienvenue. J'espère que c'était bien. Euh, T'étais toujours sur euh, Zeldaou Zeldaou Zeldaou, Zeldaou euh, bah, bonne arrivée, euh, Raving Bell. Euh, bonsoir, Titi Lee. Ouais. Vous ici, cela m'étonne. <rire> euh, bonjour, Delphéa. Bonjour, Jellybee. Bonjour, tout le monde. Et toujours des cœurs pour, euh, pour Jellybee qui a, je tiens à préciser, été euh, chez euh, faire un stream. Euh, c'était ce week-end ou début de la semaine, je sais plus Non, c'était ce week-end, je crois. Hein, parce que je suis passé vite top euh, en lurk. Euh, pour... Euh, euh, qui, a, qui a fait un, un live sur euh, AfroGameuse. Mmh. Voilà, donc du coup, je crois que... Euh, je sais pas si euh, AfroGameuse, j'ai fait déjà un... un, un... j'ai fait des SO déjà, mais je sais plus... au début... Je sais plus si j'ai transformé le, avec StreamerBot le truc. Donc je vais faire à l'ancienne. C'est-à-dire euh, en écrivant le, le, le Twitch TV. N'hésitez pas à mettre le lien dans le chat, hein, si vous voulez. Euh, du coup, euh, oui, c'était mardi, voilà. Donc, je me disais bien, c'était il n'y a pas si longtemps. Euh, voilà, allez voir euh, le replay, comme on dit. Et euh, surtout, euh, suivez euh, la chaîne euh, AfroGameuse. Mais surtout, euh, allez aussi euh, suivre la chaîne, bien entendu, de Jelly B. Voilà. Et du coup, on va mettre AfroGameuse. Euh, merci, petit cancan, elle allé plus vite que moi Merci pour voir un aperçu du stream aujourd'hui... Oh, il y a un petit clip euh, par Choublack, je ne sais pas si Choublack t'es dans le coin, bah merci euh, d'avoir fait tourner. Il y a du Go. voilà, exactement. Euh, J'imagine que c'est en référence à une chanson euh, peu connue dans le monde. Ah, si vous êtes prêts, mentalement. On Moi je regarderai en dehors du stream, je t'avoue, on va continuer le, le nôtre. Euh, et du coup oui Titi, euh, oui bonjour bonjour Je vous ai pas envoyé des cœurs mais euh, bien sûr je vous envoie des cœurs actuellement euh, Dans euh, Voilà Je crois que c'est ici qu'il y, qu y a de l'interaction et qu'on peut vous envoyer des trucs Attendez Ça va apparaître dans normal Voilà Des cures Et bien sûr Delphéa euh, Merci pour euh, ce week-end aussi euh, Qui était sur l'IndoStream C'est vachement cool avec de la discussion en début et en fin, il me semble, et euh, pendant, le, pendant les jeux aussi, bien entendu. Bien entendu euh, sur euh, l'endométriose. Et si on fait des nouvelles emotes pour la chaîne. Oh, c'était cool <rire> Il y a des mecs qui est en train de me manger les cheveux. Le clip qui va... Salut, fellow Le clip qui va spread partout. Euh, voilà, voilà, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Euh, je crois. Ah non, facing words salutations. On Hello. essaie de dire bonjour à tout le monde. Euh, histoire de. Ça va pas trop trop euh... Ah sur le sur le clip. <rire> Il en faut beaucoup. <rire> Il en faut beaucoup. Hein, je, Aouh. Aouh. Mais le chat, tu fais quoi Il bon, y a un chat qui vient de se. <rire> se elle, me, elle, elle me fonce dans la tête. Euh, Nina Liv... ni Nublaro exactement. <rire> euh, du coup, on va continuer, hein, peut-être. Donc nous, on est en train de faire une chronologie des femmes artistes. Si vous avez besoin de savoir qu qu quels sont les biais de cette chronologie, l'objet, ici. Et euh, si vous voulez euh, avoir nos biais à nous euh, euh, d'humains, euh, c'est chez Cybertopia euh, avec Anartube. Donc allez voir euh, Cybertopia et bien sûr, allez voir Anartube, qui sont euh, aussi des chaînes incroyables de Twitch. Euh, hop en plus, il y a une vidéo tube qui arrive euh, demain, je crois. Euh, sur les autocollants. Donc, euh, j'imagine que ça va être cool. Moi, j'aime bien les autocollants. <rire> un love gun. Euh, voilà. Le, plein, plein les yeux, les oreilles. Ok, ok. Je leur' qu'avant d'aller me faire manger. Bah, bonne nap euh, dans pas longtemps, j'imagine. Nous, on était sur, euh, du coup, euh, une art des artistes à long nom euh, de 1700. Actuellement, on est un peu dans, les, dans la période. Je, je crois qu'on est tombé sur une sorte de d'époque un, euh, un peu longue de, de 1700 Mais je te laisse la parole, parce qu'on était sur, euh, sur ouais, notre ouais. Euh, cher... Euh... Je vais essayer de faire abstraction du fait que je suis en train de me faire euh, agresser là, par, euh, un, par chat. un chat Euh... -ce que, je dois faire quoi La date Non, on a trouvé la date On a trouvé la date, on l'a faite, c'est bon, c'était pendant le live les, Il faut voir il faut les œuvres On était sur marie Élisabeth Laville Leroux, vous avez un petit... Euh, soit sur le Frama soit sur euh, bien sûr l'artiste, la, la commande artiste, et du coup on était en 1720. Euh, hop, je reviens euh, à la base. Euh, et du coup on avait fini, on est en train de regarder les œufs parce que c'est ce qu'on fait aussi après. Et après on pleurera, parce que je crois qu'on est la dernière artiste de l'année de la semaine, je sais pas. je sais pas. Ah, on a un, bon, un je, petit ce Fashion Wars. Merci. Et, euh, merci. Euh, J'espère qu'on va euh, te proposer des de contenus de qualité qui euh, qui, se re, qui, <rire> qui ne revient que à chronologie des femmes artistes euh, en qualité. Euh, paysage. Euh, voilà. Ok. Mais ça, est-ce que c'est elle ou -ce sa sœur On ne sait pas. Parce qu'elle a écrit Marie Guignene de. Non, mais ça, c'est Marie Guignene de ce qui l'a fait. Ouais. Je ne comprends pas. On va, va peut-être rien avoir, hein, parce qu'en fait, on a. Biothèque de la Mec, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, Ils disent euh, qui c'est qui, qui a fait ça bah en tout cas, à part la première œuvre. Euh... on va peut-être chercher du côté de Weir. Ouais. Ou l'arrêt, tu peux mettre, parce qu'elle s'appelait comme ça. Non, c'est sa sœur, sa sœur. Là, tu dis tu, tu, tu, que c'est que sa soeur Qui est épousé, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Marie, Il y a vraiment un, un, un site qui s'appelle Qui a marié les gens. Bah oui. Alors que le meilleur site, tout le monde sait, c'est Qui a samplé qui. C'est vrai que ce stream a sa qualité à lui. Ah bah je sais pas. Des fois, je me pose des questions de, à moi-même. Non bon, mais il ouais, y a que sa sœur. Ouais, il ou? y a que sa sœur. On va aller voir. On va checker du côté de, de ouais. Mais je, je pense qu'on va pas trouver grand chose. Alors euh, j'ai fermé. Voilà. Euh, aware, donc si vous voulez aller voir Aware c'est par là, nous on a besoin du, de l'artiste, ah, j'ai double cliqué mais pourquoi Voilà, merci, Et donc ça c'était quoi C'était femme artiste, bannière de la bibliothèque, donc là on sait toujours pas qui c'est en fait qui l'a fait, non c'est bien de, de faire un article sur les femmes artistes. de bah, Ah, Nisa Villiers, portrait résumé du de Madame Soustras, sans oui, son ben, chausson. C'est pas celle qu'on cherche. Ce n'est pas du tout la personne que nous cherchons. Euh, Est-ce que c'est là Non. Rullier aussi. Guillemin, bon, en plus c'est Guillemin avec un H en premier. Euh, Je suis pas sûr que ce soit la, la bonne écriture, puisqu'on on pas, n'était pas tombé dessus. Donc du coup, là, par exemple, on a euh, la date de monstration, mais on n'a pas d'image, donc du coup, on considère qu'on le met quand même dans la dans la frise, en fait. Bah on, ouais D'accord Bah ouais Parce je que je sais, qu On qu avait aime. déjà ouais. eu des trucs où il n'y avait pas eu trop d'images, je crois. Genre, ouais. et euh, Art, Artemisia, mais euh, c'était Boutades, mais on n'avait pas, pas la date de monstration de Boutades. Parce qu'on avait des images, on en avait qu'une. Parce que les, les femmes euh, artistes de l'Antiquité, le problème, c'est qu'il y a très peu de traces. Euh, plus que les autres. Donc, euh, on peut avoir une trace euh, d'un reste d'un vase ou je sais pas quoi, mais il euh, n'y aura jamais de, de date de... autre que la car... date carbone qui ne mmh. nous intéresse pas trop, parce que nous, on sait de. le moment où c'est rendu public, quoi. Donc, euh, c'est autre chose. Est-ce qu'on continuerait euh, par, euh, par Fede Galizia ou tu veux qu'on s'arrête maintenant Parce que je sais pas, il quelle heure 22h30. Non, on peut faire Fede Galizia. On n'en a fait que 4, 3 là, non 4. Ah ouais oui, on est allé vite, là, aujourd'hui. Attends, j'enlève euh, nos, nos onglets. Alors, si vous voulez savoir où on en est, je peux vous montrer. Euh, co comment on avait fait pour vérifier Voilà. Tout ouvrir, il y a marqué 97 ici. Ah, vous ne voyez pas, attendez, il faut que je cache la, la cam. Euh, là. Et regardez, hop, si je fais un clic droit, hop, tout ouvrir, 97 onglets. Ça veut dire qu'on qu a avancé rien. de deux <rire> En deux semaines ce qui ouais, est faux ouais, en ouais. fait, on a fait 8, euh, 8 artistes, sauf qu'on a dû en trouver 6. Ouais, ça. <rire> voilà. C'est une chose qui n'avance pas du tout. Bon. bon ouais, je... Arrête, tu te la pètes un peu beaucoup, hein, je trouve. Un peu beaucoup le chat. Hein. Ouais, de ouf, je sais pas ce que t'as. Aujourd'hui, euh, c'est. Elle veut récupérer, je crois, la chaise. <rire> Elle veut récupérer la chaise. <rire> Elle dit euh, Je crois euh... que c'est à moi en fait. Lol. Bon, on euh, Ninou, on fait le, la dernière artiste, si tu le permets. Euh, donc, Fede Galizia. Euh, Fede Galizia, ou Fede Galizzi, née à Milan en 1578 et morte en 1630, est une femme peintre italienne de l'époque baroque qui a été active au XVIIe siècle. Donc, euh, voyons sa, bio sa biographie. Euh, je finis mes mises à jour. Ça te dérange pas trop Non, ça me dérange pas. Euh, du coup, euh, ça va être tweeté hein, parce qu'on fait aussi en tweet, rappelez-vous. Parce que ça je crois que j'avais oublié de le préciser. Tu vas aller là Non, non, non s'il te plaît, elle va m'exploser les poules. Les, les, les Déjà qu'elle m'a explosé à moitié d'un endroit euh, fragile. Euh, hop Je suis prêt. Pardon euh, Fede Galizia apprend la peinture dans l'atelier de son père Nunzio Galizia, originaire de Trente, peintre miniaturiste à Milan. À 12 ans, elle maîtrise la gravure. À 20 ans, elle a une réputation de portraitiste qui dépasse les frontières. <coughs> On est sûr qu'on l'a pas faite, euh, je, Fede je, Galizia. Je vérifie. Ouais. D'accord. vérifie. Alors, pour vérifier, contrôle F. Non, c'est moi qui viens de la rentrer. Et ah, contrôle F eu dans framapad. Hein. Si il y a une autre euh, arrivée que l'épisode le dans lequel on est, ça veut dire que c'est déjà fait. Voilà, et là, c'est euh, que le dernier. Donc, du coup, c'est bon. Très bien. Euh, en 1596, euh, 16, elle réalise une Judith et sa servante. Elle exécute plusieurs commandes pour des églises à Milan, dont le retable pour l'église Santa Maria Madelena. En 1630, elle meurt à Milan de la peste qui ravageait l'Italie. Alors, caractéristiques de son œuvre. Tu peux, tu montes un peu la page comme ça. Ça discute du chat. Hein, me... Ouais, bah, elle pose donc. Euh... En 1965, Stefano Bottari euh, constitue le catalogue de ses œuvres. Il lui attribue en majorité des natures mortes, alors que sa, réputa la ré sa réputation de son vivant est basée sur le portrait. Sa peinture est associée par le style et la simplicité à la peinture de la Contre-Réforme. En 1595, le jésuite Paolo Morigia lui commande son portrait. Ce tableau est aujourd'hui perdu. Un second tableau, réalisé en 1596, montre Morigia assis à son bureau, venant de terminer un poème. Fede Galizia fait le portrait de Jésu, du jésuite dans une tradition naturaliste du nord de l'Italie. Morigia regarde le spectateur. Il est peint sans artifice en reproduisant rides, Strabisme et Rictus. Ce tableau rappelle les œuvres de Lorenzo Lotto. Elle peint aussi le portrait d'Hippolyte Trivul Trivulce, première princesse de Monaco. Euh, elle a reçu plusieurs commandes publiques pour des retables, dans les églises milanaises et notamment le Noli Metangere, 1616 Milan euh, San Stefano, euh, fait pour l'hôtel de l'église Santa Maria Maddalena. Lorsqu'elle ne peignait pas de portraits, Galicia peignait principalement des natures mortes, un genre dans lequel elle se révéla une pionnière et par lequel on se souvient d'elle le mieux. Bien que très peu de sources contemporaines mentionnent les natures mortes de Galicia, elles constituent la majorité de ses œuvres survivantes. 63 œuvres ont été cataloguées comme la sienne, dont 44 sont des natures mortes. Je pense qu'il faut que tu montes un peu. Sa seule nature morte signée connue, faite en 1602, est la première nature morte datée connue par un artiste italien. Ça, je pense que c'est important comme date, par exemple. Mmh. Cependant, ces peintures n'ont reçu la reconnaissance qu'elles méritaient que bien dans le XXe siècle, quand une attention particulière a été accordée à son travail par les études réalisées en 1963 et 1989. Tu peux pas, tu peux pas les monter comme ça sur du bleu. Pas maintenant, Nina. Mais oh. oui, mais pas maintenant, tu peux pas lui monter dessus pendant qu'elle est en train de raconter les histoires. Ce sont euh, ces natures mortes qui font penser aux natures mortes de Zurbaran qui passeront à la, à la postérité. Fede Galizia est avec Clara Peters à Anvers et Louise Moy Moyon à Paris, l'une des premières peintres de natures mortes. Alors du coup, euh, on peut s'ouvrir Clara Peters et euh, Louise Moyon, je pense. Des premières peintres... Euh... Flamande euh, et euh, ouais de nature et, morte et française apparemment. Euh, Jan Bruegel présent à Milan peint des fleurs mais pas des Jan, nature mortes. C'est Jan Bruegel c'est celui qui a, qui a fait euh, le <rire> procession tout cavalerie. procession tout tout là c'est ben les bon. trucs avec les les, les, les, les enfers et tout mais c'est ça je crois le peintre baroque calme si c'est ça. Ok beau. ok euh... Mais tu t es en train de m'emmêler dans les films, donc j'essaye de te sauver un peu. Hein, La que... nature morte. Les natures mortes de Fede Galizia présentent généralement une corbeille de fruits, panier de pêche ou de pommes avec quelques fleurs coupées. Ces natures mortes influencèrent Giovanna Garzoni. On ne connaît pas Giovanna Garzoni non plus. Oh, On vient de perdre notre avancée. <rire> là, ouais, là, là, Aïe aïe aïe, une nature morte, on a ouvert le panier à nature morte, c'est cool. Alors, les œuvres récemment découvertes ou réapparues sur le marché de l'art. Le 6 avril 2006, une nature morte avec des pêches est vendue euh 1.648.000 ah, dollars. C'est pas mal. <rire> C'est archi pas mal pour des natures mortes. Chez Christie's à New York. Une autre nature morte, pêche dans un panier percé en faïence blanche, est vendue le 6 juillet à la, à de la même année par Christie's à Londres pour 680.000 livres. Le 8 juillet 2015, une nature morte représentant un plat en verre aux pêches, fleurs de jasmin et pommes, est vendue 1.565.000 livres Chez Sotheby's à Londres. Des pêches devant de ta nature morte, c'est beau hein. Le 30 janvier 2019 euh, La nature morte représentant un plat en verre avec des pêches, des fleurs de jasmin, des coins mmh. et une sauterelle Précédemment vendu le 6 avril 2006 par Christie's est vendu 2 415 000 dollars ah. chez Sotheby's à New York Alors on, donc... va regarder les... <rire> on va regarder les tableaux, mais vous allez être choqués des prix après hein. Ouais parce Alors, que les natures, mortes, les natures mortes, c'est particulier en général, les gens, je pense, ne sont pas prêts à mettre de mignons. Pas y percer, ouais c'est ça. Donc après, il y, les... y a des certaines œuvres principales, voilà. Et donc du coup, voilà, les natures mortes, on va regarder vite fait. Hein. Donc, donc ça, ça c'est un, un portrait, c'est pas une nature morte. Oui, Paolo euh, Moridia. Avec des rides et tout. Donc voilà, ça c'est un mignon. J'espère que vous appréciez. Franchement, ça les vaut, on dirait presque une vraie corbeille. Moi, j'aime bien la, la couleur des pêches, hein, j'avoue. Mm. Voilà, un million. Ça, c'est classe, quand même. Hein. Tu vois, t'as as travaillé chez Watt, euh, t'as mangé des pêches en même temps. Tranquille, un million. Hein. Cerise dans une compote d'argent aux pommettes. Ah, donc ça une compote, c'est un, un type de plat Apparemment. Je et ça, c'est le truc à 2 millions Non, c'est dans avec des est avec le jasmin. Ouais, il bah, y a des coins, là. Ça, c'est des coins, non euh, bah Il dit « plat en verre, en pêche, ah, non, de jasmin et pomme. Ouais, » Ça ressemble pas à des pommes, hein. Pommes de 1607, elles avaient pas la même tête, hein. Ok. Tiens, c'est ça, mais hein, c'est 2 millions. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une sauterelle. Ouais, moi, je pense 1 million pour la sauterelle, au moins. <rire> au minimum. Attendez, on va agrandir, <rire> parce que... Faut, faut, faut accepter que là qualitativement parlant, on est au-dessus de, du lot, euh... on voit pas grand-chose, hein, mais <rire> j'espère que vous appréciez. Le bon, tronc, la sauterelle, la sauterelle, ah, voilà, qualitade, hein, quand même, on peut zoomer encore plus hein, si vous voulez, est-ce que c'était bio les pommes Je pense qu'il n'y avait pas de pesticides à l'époque, alors du coup, il y avait, ah... il y avait de l'engrais quand même, il y a du caca et du pipi peut-être dessus, oui mais hein. euh, par défaut du coup c'est bio, oui, D'ailleurs je me demande si quand on fait pipi sur ses légumes, est-ce que c'est validé dans le pacte pour rester légumes bio C'est une bonne question hein, parce que... Ça dépend de la, le, du pH. Ah ouais, je pense qu'il faut tester son pH. L'acidité, tu vois. Mmh. Ouais. Euh, du coup voilà, sauterelle sur 20 ou pas hein on sauterait sur 20. Ok. Franchement, un million pour la sauterelle, moi, je trouve ça, c'est validé. Bah, validé. Après, les natures mortes, en soi, on en a tellement vu qu'on a l'impression que c'est rien, mais euh... mais c'est pas mal, en vrai. Ça dépend ce que tu consommes, euh, je pense. Ah oui, c'est vrai que c'est... Ah, ah, merci d'avoir admitté de perm le pipi. <rire> ça dépend de ce qu'on a mangé avant de faire pipi, exact face in world, c'est exactement ça. Ah ouais, hum. ouais euh, Grande discussion le pipi, hein. on pourrait, on pourrait mais, rester au moins deux heures de Mais fait. oui, mais parce que si tu manges des trucs, et qu'après tu fais pipi, du coup c'est en, enrichi Non, parce que le pipi c'est juste, euh, ça enlève les toxines C'est de la filtration en fait, ouais, c'est la filtration. Ouais, donc il n'y a pas de trucs cool qui passent dans le pipi, donc a priori... Bah, euh... ça dépend, parce que tu peux t'en tu peux sortir quand même avec, hein, mais... Euh... Bah je sais pas. Hein, vous avez vu Beer qui boire son pipi? Gill <rire> Grills, c'est pas gris. Ah, c'est quoi des cristaux? C'est quoi des fines Les, leurs pommes ressemblent à des cristaux C'est des, des sortes de pommes euh, jaunes blanches, je crois. Cristaux Non, ouais. c'est pas ça. Et oh oui. Par bah, on sait que tu peux regarder là aussi si tu arrives. Euh, et oui, car on sait qu'on retrouve par exemple beaucoup de choses dans son urine comme des drogues. Oui, c'est vrai. Une belle paire de pêches. Envie de croquer <rire> dedans. Alors, alors est-ce que, est que tu veux qu'on choisisse quel genre de pêche tu préfères Celle-ci <rire> Celle qui est à gauche <rire> Moi, c'était sur celui d'avant, je crois qu'elle était plus celle galbée. Celle-ci, là ouais. Celle-ci celle est pas mal. Celle-ci est pas mal. Je crois que celle-là, elle est un peu... Euh, tu vois elle, fait <rire> elle est des... pas, euh, pas ouf. Elle est, elle est pas mal aussi. Ouais. On dirait des nectarines, un peu, c'est ça C'est des légumes, les christophines. Ah, d'accord. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, c est, c est, franchement, il y en a des biens, il y en a des du coup... Moi, je sais pas comment on choisit les... Euh, <rire> je me rappelle plus. Je, je le fais tellement au pif, à gauche, ouais. Ouais, on, était, on est d'accord, on, on a bien choisi. Euh, du coup, fait des je crois qu'on a fait, on avait choisi la date, enfin, on a joué sur la date, on avait trouvé la date. 1602, c'était pas ça Attends, il y avait euh, Clem -le Luc qui l'avait réécrit. Je crois que c'est 1602. Si, enfin, c'est la seule nature signée connue. Sinon, autre nom, la chayotte. Ah, tu découvres. Ah, je ne connaissais pas. Oulala. Là là. Donc, 1602. T'arrêtes de miaou, toi Ouais, mais là, en fait, si, si je la tiens pas, elle, elle, me, elle me lacère la cuisse. Donc, euh, j'ai pas trop envie. Parce que, elle me lacère la cuisse. Là, le coup J'avoue. C'est pas mon game. Pas aujourd'hui. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire, déjà Ah oui, c'était 1602. 1602. C'était caché, le, le truc. Voilà, hop, et on revient ici, hop, mes amis, je suis au bout de ma vie, et c'est la fin, ça tombe bien, on vérifiera après les onglets qui nous restent pour pleurer, euh, 1602, ah mais j'ai pas, pas cliqué, donc je zoome dans le vide, sur ces belles pêches, je vous souhaite une bonne soirée, merci Nagual, bonne soirée à toi, merci, merci d'être passé, 1602, c'est un peu plus tôt que 1700 hein, cette fois-ci, c'est genre 100 ans avant. Ah, y'a personne. Bah ouais, c'est le début de l'antiquité euh, pour nous. Artemisia, déjà, c'était pas mal. Hein. Franchement, euh, si, si vous avez loupé une artiste euh, qui est vachement intéressante euh, qualitativement parlant et avec des super images, euh, euh, je sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, je trouve que Artemisia, c'est cool. C'est toujours cool à regarder. 602. Désolé pour le gris, il hein, faut que je change ce truc-là. Euh, voilà. Non, mais en fait, il faut que je déplace tout ça. Oh Oh euh, Le corps assimile que 30% des molécules actives des médicaments. Le reste, pas dans les excréments. dans les excréments. Ok. En gros. Ok. Je note. Euh, hop. Illégal, Salut Jelly. Salut Jelly B Si tu bouges, si j'ai bien compris, oui les bébous. Ah, j'ai réappris euh, grâce à Nibbler euh, d'où venaient les bébous. Mais non, c'est pas moi qui te l'ai dit. C'est pas vrai moi. C pas toi bah non, c'est moi qui ai demandé. Non, c'est moi qui t'ai balancé auprès de petits cancanou. Ah oui c'est vrai. Parce qu'elle disait les bébous et que je t'ai dit pourquoi tu... Est-ce que c'est quoi les bébous et t'as dit euh, et, et tu as charrié euh, Petit Cancanou sur euh, Sur son... Sur son identité régionale. Ah euh, oui C'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Et, euh, <rire> et du coup, ben bah, en fait, on a juste dit, Elle nous a juste dit Ce que c'était, d'où ça venait, voilà. Donc euh... Je que c'était toi qui me l'avais dit euh... Non, non, moi je sais, je connais je, pas ce genre je de choses. Je chose. deviens vieux Je deviens vieux non mais, euh, malaise, euh, malaise de ma vieillesse Oh là là, le drama, pourquoi <rire> On fait que des dramas, euh, ici, bien sûr, bien entendu. Vous savez qu'on euh, tout pour le clout, comme dirait euh, des... des gens que j'ai pas trop envie de traîner avec, mais ok. C'est quoi un bébou, du coup Bah ouais, c'est bien. Parce qu'il y a tellement de gens qui l'utilisent. Qui euh, moi, je vais, essayer, je vais essayer de raconter ce que Petit concanou m'a dit. Mais je sais pas si c'est bien. En fait, elle, elle nous a dit... Que c'était une vidéo d'une meuf, et d'un gars qui se parlait au téléphone, et il se parlait de manière un peu bizarre comme si c'était des, des enfants et tout. Et genre à un moment elle lui dit euh, « Hey mon bibou » un truc comme ça, avec un, une manière de le dire bizarre. Et du coup euh, voilà, apparemment c'est ça. Si j'ai bien compris, euh, l'autre, ok. Partez vite <rire> Partez vite <rire> Moi j'utilise quand je fais des fautes de frappe, ok. Est-ce que j'ai euh, bien. Je te redis au revoir euh, et je refais des shot-out pour Jellybee et euh, et Vu euh, que vous partez. Est-ce est que Est-ce que j'ai bien expliqué ou ça mérite pas une explication mieux que ce que j'ai donné mmh. Merci pour. Merci, euh, merci pour merci tes lives, Delphéa aussi. Hein. Je sais pas où euh, faut, que, faut que je mette à jour les trucs, euh, j'en peux plus, je fais plus d'efforts avec les SO, faut que je retravaille re tout ça. Euh, voilà, voilà. Hop, hop, euh, on se remet en pause. Super <rire> Mnibular, t'abuses. Mais je trouve que quand tu me l'as imité, c'était mieux, mais euh, parce que moi, comme j'ai pas vu la vidéo de référence, je peux pas vraiment imiter. Ok. Ok. Allez, piste août, euh, bah, à plus, à plus, à plus, Jellybee, à plus, à plus, à plus. Ciao, plus ciao. Su... A à bientôt. Euh, je crois que c'est bon, je crois qu'on a tout. Est-ce qu'on ouais. est qu se dit c'est le moment de dire au revoir Ben, Donc moi j'avoue que... Au bout de la vie, euh... au bout de tes rêves, au bout de la vie. Ouais, moi j'avoue que... Est-ce qu'il faudrait faire euh... un, un, un, un raid alors, qui c'est qu'il qui qu y a Parce que là, il propose que des gens qui ont à plus de 3 millions de personnes, donc. Euh... Donc, c'est non. Ça peut, ça peut. Euh, c'est possible, hein. Quand il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Hein. Mais euh, on va aller check, vite teuf. Alors, il y a toujours la télé-cagoule, mais je vais pas vous envoyer à la fin. Ça peut paraître un peu bizarre, non Ah, il y a Bichette qui fait du Crusader King, mais bon. Euh... Ouais. Ou sinon il y a Ah ben on va aller voir Andalis qui fait de la la philo, c'est Hume. Ah bah ben, c'est le, le, le live qu'elle a pas réussi à commencer la dernière fois. On va aller voir, on va aller voir Andalis. Et Red Andalis. Parce que la dernière fois il y avait euh, Mo... euh, Hume, donc alors c'est mais ou euh, Hume, je sais plus. Et, euh, et ça a commencé. Ça a commencé euh, en lecture de, de ses essais et sur l'esthétique. Euh, sauf que euh, après il y, y a eu des, des, des, euh, des digressions, euh, et, euh, et, et du coup, euh, inscription, euh, le jeu est arrivé après. Oui. Donc euh, voilà, je pense bon. que c'est le début de, de la lecture, je vous envoie là-bas. En tout cas, merci d'être venu ce soir, merci d'être fidèle à ouais, cette mission. Si, si fidélité, il doit y en avoir. Voilà. Euh, désolée pour l'omniprésence de Nino. Euh, non, pas désolée du tout. De euh, toute façon, elle fait ce qu'elle veut dans cette dans, cette, ce dans cette vie. Euh, heureusement. Euh, merci, merci, merci d'être passé, merci d'avoir pris le temps euh, d'avoir pris le temps euh, d'être là, et, et, de, là ouais. euh, et de et de nous regarder. Et de... Écrire sur le chat. Ouais, c'était cool. Merci à tout le monde. Merci euh, beaucoup. Merci, Riving Bell. Euh, bah, décuve bien. Et, euh, <rire> merci, ah, putain. Merci pour le follow Facing World, euh, d'ailleurs, aussi. Je vous laisse euh, avant la fin du raid. Euh, et voilà, vous êtes tous euh, toutes et toutes là. Euh, bah, c'est bon. On va y aller. Salut Bisous